Une des actualités de ce mois de février, c'est la localisation par Lucky Duck d'une partie des extensions de Too Many Bones, au premier lieu desquelles bien sûr la plus importante je pense pour beaucoup d'entre vous, Undertow, qui propose énormément de nouveaux contenus, alors, je le précise tout de suite, cette vidéo ce n'est pas une vidéo règle, ni une, une vidéo de découverte du jeu de base. Euh, si vous êtes complètement nouveau dans le monde de Too Many Bones, je vous mettrai un lien euh, qui devra apparaître à quelque part dans, sur votre écran, euh, vers une vidéo de démonstration, d'explication que j'avais faite l'année dernière au moment de la campagne de localisation de la Core Box. Euh, je ne connais pas personnellement Undertow, euh, au moment où on enregistre cette émission, je n'ai pas encore reçu la version originale, la version anglaise qui va me servir à faire la review, que je vous proposerai normalement bientôt. Mais euh, je vais la découvrir grâce à quelqu'un qui, euh, lui, la connaît un petit peu, puisqu'il possède l'intégrale en VO. Euh, on est sur un mode TTS qui est non officiel, mais qui est particulièrement euh, bien fait, à la fois en termes de scripting, donc normalement on ne perdra pas trop de temps là-dessus, même si je ne sais pas si on ira au bout de la vidéo. Et puis, euh, bah, il est assez exhaustif, il y a vraiment tout dedans, donc ce qui va vous permettre de voir un petit peu euh, in situ euh, ce que peut donner cette extension Undertow. Je suis avec Xavier Deludovore, vous le voyez, il est en dessous de moi. Trois raisons à cela, d'abord, il est plutôt sympa. Ensuite, euh, on peut dire, Xavier, que tu es d'un bilinguisme assez échevelé finalement, ce qui va nous faire servir, puisque là on est sur un, un mode qui est, qui est encore en, en version anglaise, et puis surtout, sans être forcément un expert, tu connais bien l'univers de Too Many Bones, et tu as déjà depuis un moment la version anglaise d'Undertow, donc tu vas peut-être pouvoir un petit peu me et nous guider dans les méandres de cette aventure. Euh, bonjour d'abord, Xavier, je te donne un petit peu la parole, merci d'être avec nous. Euh, est-ce que tu nous parles un petit peu de, voilà, de ce que toi tu ressens sur Undertow Comment tu le vis par rapport à la, à la Core Box Et ce que, ce que tu espères faire aujourd'hui avec nous L'Undertow bah, c'est intéressant parce que c'est en fait une sorte de suite euh, au point de vue de la narration de la Core Box puisque certains tirants de Undertow sont des conséquences immédiates de la Core Box, de ce qui s'est passé dans la Core Box. Et inversement... Euh, sans vouloir trop spoiler non plus, euh, certains tyrans de la core box deviennent des gearlocks qu'on peut jouer. Donc c'est particulièrement intéressant quand même de pouvoir enfin mettre les mains sur un des personnages les plus pénibles à combattre dans la core box, à savoir Duster. Euh, okay. La carte de progression, vous le voyez peut-être sur le mode en ce moment, elle a changé par rapport à, euh, à la core box puisque Undertow peut comporter des phases où on va jouer sur un radeau, sur, un, sur une sorte de raft sur la rivière, avec des règles là aussi un peu différentes, ce qui explique pourquoi le euh, tapis de combat, qui est au centre, est un peu différent du tapis de base puisqu'il a des chiffres sur les côtés. Alors, est-ce que nous rencontrerons durant notre partie les créatures qui utilisent ce setup un peu spécial Rien n'est moins sûr, mais au cas où, en tout cas, tout est prévu, et y compris dans ce mode qui, comme tu le disais, est particulièrement bien scripté. Sauf si on arrive bien sûr à le casser, ce qui est une possibilité. Euh, <rire> alors, Qui, qui, qui est-ce qu'on affronte C'est peut-être la, la première chose. Tu parlais justement de liens euh, un petit peu scénaristique entre le, la core Box et cette Undertow. Et là, ouais. on est, et tu vas nous en parler, on est face à une Goblin Queen. Mais qui est-elle tout à fait, Eh bien la Goblin Queen, et bien comme son petit texte d'ambiance euh, l'explique euh, ici, c'est la femme du Goblin King qui est un des tyrans de la Core Box. Goblin King que les dialogues de la Core Box ont défait, ont tué, et donc elle a décidé de reprendre le business de son mari. Peut-être un peu d'une manière un peu plus réfléchie. Il faut dire que Goblin King était un peu un bourrin. Est-ce que d'après toi, il faut quand même avoir, par exemple, Oxy le Goblin qu King, c'est-à-dire avoir joué pas mal à la Core Box pour profiter d'Undertow Ou est-ce que tout simplement, on peut juste s'attaquer à, à Madame Son Épouse euh, euh, dès le départ Alors Ça dépend complètement. Si on est un fan absolu de lore, il est véritablement intéressant de jouer les, les boîtes dans l'ordre, bien entendu, le Core Box, puis, une fois qu'on a bien épuisé la Core Box, Undertow si on est là juste juste pour avoir du fun et jouer aucune importance on peut y aller franco-de-port ça marche très bien quand même ça un jeu oui qui n'est pas un jeu en campagne à proprement parler ni un ah jeu très narratif on va prendre euh, quelques petites secondes pour parler euh, des deux nouveaux gearlocks que nous allons incarner. Je précise que pour que ce gameplay soit le plus euh, vivant, animé, démonstratif possible, on est parti dans le mode aventure, c'est le mode entre guillemets facile, où on s'est ouais. attribué déjà une, une compétence et deux points de vie, euh, parce que tout simplement on n'est pas là pour gagner, on est là pour vous montrer un maximum de choses, et si possible aller assez vite sur les premières étapes pour arriver dans le dur. Est-ce que tu veux nous parler de Gilly, euh, qui est très intéressant Ouais, alors euh, Gilly, je vais te dire très honnêtement, c'est un peu la première fois que je le joue, tu as la primeur, parce que il m'intéresse beaucoup et en même temps je voulais épuiser vraiment tous les autres Gearlock avant. Gilly, c'est un tireur à distance et Gilly, c'est un piégeur, c'est un manipulateur de ce qu'on va appeler la BQ, la Badis Q, c'est-à-dire la pile de euh, jetons d'ennemis qui va nous arriver sur la tronche sur le Battle Mat. La FA en français, je, je fais la, la, voilà. le lien pour ceux qui, sont, euh, qui ont la version française. Voilà, et c'est aussi un, un Gearlock qui a des animaux de compagnie, il en a trois. Alors évidemment, ils ne sont pas gratuits, il faut les apprendre, entre guillemets, il faut dépenser des points de compétences pour pouvoir obtenir les dés. Mais finalement, Gilly peut rapidement ne pas être tout seul. Ouais, ce qui... Alors ce qui est intéressant en solo, entre autres, pas seulement, mais aussi en solo, et je rebondis pour parler un petit peu de Nuggets. Je trouve avec le recul, alors c'est mon point de vue à moi, peut-être même que toi tu le partages pas, euh, que les personnages de cette extension sont un petit peu plus intéressants que ceux de la Core Box, si vous surtout si vous jouez en solo. Euh, mes expériences solo étaient bien sûr très bonnes, mais euh, jouer par exemple le, le Toubib euh, m'a pas paru super intéressant en solo. J'ai trouvé que je manquais un petit peu d'options, peut-être par manque d'expérience aussi. Hein. Alors que là, on est sur des personnages qui sont peut-être plus versatile, un peu plus subtil, euh, puisque Nugget, déjà, elle mélange euh, la distance et le corps à corps. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, moi, attaquer de manière classique en mêlée, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais avoir à la fois la moyen de... Je vais avoir un lance-pierre, je vais pouvoir lancer des pierres, et j'aurai même aussi, j'espère très bientôt, une espèce d'épée longue, qui sera une compétence que je pourrai utiliser soit au corps à corps, soit à distance. Donc, ça va me permettre vraiment de... Bah de gérer les, les, les deux et parfois de me défaire, vous savez peut-être ce que c'est déjà, euh, ce fichu euh, mob qui va attaquer à distance mais qui est euh, impossible à atteindre et qui fait, malgré ses deux points de vie, énormément de dégâts. Ou qui va avoir la mue par exemple qui lui permet de faire de plus en plus de dégâts avec le temps. Donc moi c'est ça, ça va être euh, le combo mêlée distance et pas mal aussi... Euh, alors, je vais pouvoir looter ou, ou prendre de l'XP plus facilement, euh, et aussi modifier les caractéristiques de mes personnages de mes ennemis ou de moi-même, en termes de vitesse, d'attaque, de défense. Donc très très versatile, très complémentaire avec toutes les équipes, finalement un petit peu comme le tien je trouve. Et on va voir si cette absence de tank, parce que finalement il n'y a, a pas de, de sac à viande devant nous, on est tous les deux assez light, assez, euh, assez léger, on va voir si on peut le compenser avec justement nos compétences, en étant suffisamment euh, intelligents, futés, alors très honnêtement, moi je vais compter un peu sur toi en tant que tank, pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi je vais pouvoir manipuler la pile de jetons avant le début du combat, donc je vais pouvoir essayer autant que possible de virer les baddies plus, les plus ennuyeux du début du combat, ils n'arriveront qu'après et puis surtout toi tu as un, comme ça tu as un plan B hein, avec tes bones euh, à deux bones seulement qui te permet de te soigner un peu alors certes c'est pas une option très euh, courante c'est pas beaucoup de points de vie mais c'est quand même un soin moi je n'ai pas du tout de soin il va falloir que je reste tout le temps à distance et que je ne me fasse jamais approcher donc il va falloir que je reste un peu mobile sauf si toi tu arrives à te mettre un petit peu en interposition et donc je m'attends à ce que tu joues un peu plus corps à corps que, me, que distance, tu auras à mon avis des options de distance intéressantes mais peut-être que la distance c'est moi qui vais la gérer en priorité je le rappelle dans Too Many Bones un, un body ou un gearlock qui tire à distance tire n'importe où sur la carte de combat et n'a pas besoin de ligne de vue comme un, dans un, un jeu de stratégie un peu plus hardcore donc moi je peux être une tourelle de tir une tourelle de contrôle planquée dans un coin pendant que toi tu vas essayer de gérer le tout venant qui vient sans, qui s'en vient à mon contact D'ailleurs, on voit que... Alors toi, tu partais avec une stade de défense à zéro. On a tous les deux pris un ouais. point de défense pour commencer. J'espère qu'avec mes deux points, justement, je pourrais aimer six points de vie. Euh, grâce au mode aventure, je pourrais euh, bah, voilà, essayer de tanker, de tenir un petit peu. Et puis, euh, on verra comment on module ça par la suite. Donc, je vais te laisser, si tu veux bien, révéler la première carte d'aventure et voir ce qui, comment commence cette aventure. Ces trois cartes... Vas-y, tu peux y aller. Hein. Ces trois cartes euh, sont comme dans la core box, même si elles sont propres à Undertow, sont toujours les mêmes. Les trois premières ouais. sont toujours les mêmes tout à fait. OK. Alors en fait euh, ben, l'aventure commence un petit peu différemment puisque dans, dans la core box, on sort toujours les trois premières euh, comme ça les cartes sont toujours les mêmes. On sort Dobendar, la, la capitale des Gearlocks. Et un peu pour faire notre, pour prouver notre valeur, on va avoir trois cartes qui vont être crescendo en termes de difficulté. Là, c'est un petit peu plus au hasard, c'est un petit peu plus différent. Donc finalement, en termes de narratif, on va peut-être un peu plus démarrer comme un cheveu sur la soupe. <rire> euh, à savoir que là, on se retrouve un petit peu dans des égouts. Et on va essayer de sortir de ces égouts... Euh, un peu incognito puisqu'il y a des comment s'appelle il y a des mécas qui qui volent au-dessus de nous il y a des gardes sur la colline et il y a une espèce de petite créature qu'on appelle un géophage euh, qui est en train de faire une qui est en train de progresser selon un petit chemin bien caché qui va euh, vers le nord-est alors comme euh, comment s'appelle euh, tout ça il y a des gardes et des drones et que ceci se dirige vers le nord, en fait, ça serait, euh, comment s'appelle, ça serait un peu dommage d'aller dans cette direction-là, sachant que nous, on veut aller dans la direction opposée. Cependant, cependant, un géophage, ça a souvent des trésors dans un de ses nombreux estomacs. Donc, le choix qui va nous être proposé, ça va être justement celui-là, à savoir, toi. Euh, on va suivre ce géophage et donc il, va se, il ne va rien se passer vraiment durant cette première journée mais on va avoir un setup une mise en place de badis de combat la prochaine fois un petit peu différente ouais, ou, alors décide, voilà, ou alors on décide que ça ne vaut pas le coup qu'il faut rester euh, concentré et qu'on va simplement sortir des égouts pour euh, d'éviter les euh, sentinelles mecs et euh, comment ça s'appelle de se barrer de là vite fait, quoi, tant qu'à faire. Qu'est-ce que t'en penses, moi je suis plutôt pour l'option du bas. Euh... Ouais, moi aussi, le un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, euh, exactement. Je ne suis pas trop, le géophage. Voilà, un loot dans la main vaut mieux qu'un badie sur une BQ. C'est bien. Oui. <rire> qu'un badie sur les bras. <rire> <C 'est ça. rire> ok, et eh ben écoute, je te propose de prendre... Voilà, je prends mon loot. En je espérant mon... qu'il soit mieux que le tien. Alors qu'est-ce que c'est moi des huiles non essentielles c'est marrant donc on est euh, c'est toi qui as fait la mise en place mais je crois qu'on est que sur du loot undertow hein. il n'y aura pas de, de, de mélange avec du loot core box hein. Ou en undertow tout à fait tout à fait ouais. donc ah, je peux pas. relancer trois fois mon dé d'initiative pendant euh, le setup d'un combat et toi ah ouais. et moi je peux révéler les deux cartes du dessus du deck de rencontre et je peux les remettre en haut du deck dans n'importe quel ordre Ah, ouais, ça il peut être sympa et servir pas... si on est en difficulté voilà, pas sur les premières rencontres, pas sur les trois premières rencontres d'introduction, mais mmh. sur les autres. Après, je pense que ça pourrait être utile, sachant que c'est un truc d'utilisation unique. Bon. Ok. Donc à faire vraiment quatre crises majeures, quoi. Pas, voilà, c'est pas transcendantal, mais c'est sympa comme, euh, comme l'autre. Okay. Alors ensuite, euh, alors, je vais rajouter tout de suite un, euh, comment ça un point de progression puisqu'on a progressé. Donc, Et ici... par contre, il faut qu'on décide chacun euh, comment on répartit nos deux points de compétences. Euh, oui exactement alors moi c'est tout vu commence les choix intéressants ouais je vais alors moi je vais faire exactement ce que m'indique l'aide de jeu vous savez que sur chaque aide de jeu de Gearlock, vous avez un petit build strat stratégie de, de, de construction de personnages pour débutants et moi il me dit d'aller mettre un point dans chaque capa... chaque compétence donc là il manque d'extérité attaque je vais mettre un point de chaque côté et histoire d'être un guerrier complet aussi de pouvoir assister mon ami euh, gilly au meilleur de mes compétences capacités ouais alors voilà. moi j'hésite honnêtement, j'hésite parce que euh, la feuille de description de Guillim m'indique deux possibilités qui sont toutes les deux euh, intéressantes. à savoir que si jamais je choisis des, des dés de compétences spéciales, euh, soit, un, soit un animal de compagnie pour faire un personnage de plus sur le, sur le, euh, le champ de bataille, soit eh bien, un, un piège pour contrôler les badis en face. J'avoue que je suis assez tenté par le piège, le Woven Snare, là, qui permet justement, euh, si je regarde la fiche, de euh, réduire l'attaque pour la bataille, pas pour un tour, pour toute la bataille, la, réduire l'attaque d'un méchant. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, parce que, voilà, soit ça, me donne, soit ça me donne des bones pour mon backup plan, mm -hmm. soit ça réduit l'attaque de 1 ou de 2. Alors si les baddies en, en faible niveau ont 1 en attaque ou en attaque, ça leur fait 0 en attaque. Et donc, ils deviennent inoffensifs. Ouais. Et c'est plutôt pas mal, quand même. Donc, ouais. euh... tu as... as deux points. Tu mettrais un point là-dedans et un point dans quoi Dans une stat, du coup ou... euh... Oui, parce que dans ce cas-là... Euh... Alors, il faudrait que je monte sans doute aussi ma DEX, puisque c'est le nombre ouais. de dés qu'on lance. Je pense mmh. que je vais prendre un, un point en DEX. Je crois que c'est quel que soit le... Quel que soit le... le gear lock, c'est toujours utile. Oui. Et puis, oui, puis tu, ben, tu vas tu quand même pas. avoir besoin de, de lancer dés avec tous les atouts que tu vas avoir. Mais voilà. ben, je vais quand même partir sur le piège, tiens. Je ne vais ouais, pas partir sur, le, sur les animaux, je vais partir sur le piège en tant que premier, premier skill. Ouais. On y viendra, aux animaux, j'espère. Ouais, oui, sans doute, sans doute. Donc là, c'est bon. J'ai progressé, j'ai fait un point de progression sur euh, les six, donc c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, on va révéler la prochaine rencontre. Si tu es alors, clair. attends, on a oublié la phase de récupération, par contre. Exact. Surtout que moi, Gilly, la phase de récupération, elle peut être intéressante, puisque dans la phase de récupération, je peux aussi. Ah, tu peux éventuellement aller chercher du meilleur loot. Ouais, alors, à chaque fois que je le tente, je fais aucun os et j'arrive pas <rire> à en avoir. Et... et je sais pas, non, l'histoire le, le, le, des huiles, là, de changer son, son initiative, moi, ça me paraît pas vilain, tu vois. Je resterai je bien, je vais aussi. le garder pour l'instant. Ben, moi, en fait, je sais pas, parce que j'hésite. faut que j'en choisisse qu'une. Il y a trois possibilités. Donc, se, re se soigner, on est au full HP, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, le sèche for Better Loot, tu lances quand même 6 dés d'attaque. Et pour chaque euh, chaque bone que tu rolls, tu révèles une carte de loot. Donc, si tu as mmh. deux bones, trois bones, tu révèles trois cartes de loot et t'en en choisis une. Mmh. C'est pas mal. Mais d'un mmh. autre côté, il y a le Scotty Area qui me permet d'aller voir ce que nous réservent les piles de jetons. Ah bah moi je vais quand même tenter le search for better loot, je pense. Alors, je vais, on va commencer par toi, c'est plus marrant. Donc ça, ça retourne. Est-ce qu'ils ont fait une défaut Ça doit être à côté, j'imagine ouais, je pense que ça doit être à côté. Voilà, oui, c'est à côté. En ok, effet. super. Donc il faut que je lance 6 dés. 6 dés d'attaque, donc je vais toggle le dice roller il faut que je le mette à 6, hein, c'est ça Ouais. Je, je lance en appuyant sur le 6, ok. Et Allez. y a... Bah, deux, deux pas mal Eh bah c'est pas mal. Donc euh, oui, hop voilà. Donc je tire deux cartes de loot et j'en garde une. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a là. Fortune Discovery. Ah, ça me permet d'avoir un de mes dés de consommables ah ouais. euh, et je peux l'utiliser. Et l'autre, Simple Snare. Euh, pendant le tour d'un adversaire, après qu'il bouge d'une position, utilisez ceci pour... Euh, annuler tout mouvement restant et je peux l'utiliser deux fois puisqu'il y a en haut à droite 2 et 1. Ah, ouais, le non, deuxième est plus pas... thématique mais le premier est vraiment fort. Quoi. Ouais bah, Surtout que moi mes dés... Alors attends, qu'est-ce qu'ils font mes dés bah, Le extra mec leg me permet d'avoir des... de toute façon des bonnes en plus pour un, pour un backup plan jusqu'à 4. C'est pas mal. Le camouflage, euh... ça permet de... de diminuer le nombre de body points du BQ euh, par le jet de D donc jusqu'à 3, moins 3 et le bait, alors là le bait c'est plus difficile à utiliser quand même c'est pour les pets, c'est pour les animaux j'en ai pas encore, donc le bait m'intéresserait pas je serais presque tenté de prendre le, le extra mec leg pour essayer ah de ouais. me passer en bah pour avoir un BQ bien comme il faut voire pour passer en innate plus 1, parce que avant la bataille je peux révéler jusqu'à 2 baddies et je peux les mettre en dessous ah, c'est vrai de qu'on n'a leur... pas parlé de nos in donc toi ouais, tu peux vachement anticiper sur la, la, donc la FA en, en français et mettre éventuellement des méchants sous la pile alors que ça. moi c'est plus pour trouver des trésors ça me paraît moins indispensable bah écoute ouais si tu le sens comme ça euh, tant que ouais, comme ça alors, je vais verrer euh, la carte de snare et celle-ci en fait je l'utilise tout de suite et je prends le dé correspondant qui doit être donc le dé euh, 4, le 4 qui doit être celui-là ouais c'est celui ouais, celui-là donc, je le place... Alors, ça doit être extra mec leg. Yes, tout en haut à droite, ouais. C'est ça, voilà. OK. Ça me fait toujours un dé de plus, ce qui est toujours sympa. Carrément. Voilà, ah, voilà. Eh bien, écoute, je vais faire mon scooting. Je vais profiter de ton euh, de, de ton dice roller qui est ici. Donc, moi, je jette un seul... C'est un dé d'attaque qu'on jette, hein, je crois. Alors, euh, non, tu lances le D6. Ah, c'est le D6. Est, est euh, voilà, c'est ça. Tu fais deux, deux, bon. tu vas révéler un body de 1 point. Et okay. si jamais on trouve qu'il n'est pas top, et ben on peut le mettre dessous. Alors, lui, Alors, il, il, il fait week-end week Alors, lui, week-end, c'est pas top, si je me souviens bien. Ça diminue l'adex, je crois. Ça diminue l'adex jusqu'à son prochain tour. Ouais, donc du coup, il va cibler le plus faible en point de vie en permanence. Il, il aura moins d'index en permanence aussi. Après, si tu tue assez vite. Oui, parce qu'il ne vole pas. Il a beau avoir une illustration avec des ailes, il vole pas, donc il est pas, euh, il est pas inatteignable un tour sur deux. C'est ça, il a trois points de vie, il est au cac, donc il sera aux premières lignes, moi je pense qu'il ouais. peut se garder. Il a qu'un qu dé d'attaque, donc oui, il peut se garder. Mmh. Ouais, On ouais. en fera notre priorité si besoin, et puis, euh, et puis voilà. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok. okay. Et, et là, je pense qu'on peut en venir à, à ce que tu attendais tant, c'est-à-dire la, la prochaine <rire> euh, carte d'exploration. <rire> ok, et bien bah, c'est parti alors, voyons voir la prochaine carte d'exploration. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, maintenant qu'Obendar est euh, derrière nous, euh, eh bien, nous prenons des tours ah. pour construire un raft pour naviguer sur la rivière Cibron. Euh, couper les arbres, c'est fatigant. Euh, eh bien, euh, c'est aussi fatigant de rassembler du petit bois pour rassembler. Euh, mais les sons d'une querelle bruyante proche de nous nous révèlent une option plus simple. Des barbares, de, des barbares qui ne se doutent de rien avec des piles de ressources volées euh, dispersées dans leur camp. De la brique, mmh. du bois, euh, des céréales, du minerai, du lait, euh, du, de la laine. <rire> de la laine. Tellement, voilà, de la laine, tellement de laine. Euh, en ce moment, le groupe des barbares est en train de se demander comment construire une catapulte avec deux <rire> bouts de bois et trois briques. <rire> ah, Il y a toujours cette petite notion d'humour dans, euh, dans Too Mini Bones qui est... Euh sous-jacente que j'aime bien alors on peut se faire tout le groupe c'est jouable mais c'est peut-être un peu dur alors si on fait quelques bruits subtils euh, depuis l'orée du bois peut-être qu'on peut en attirer quelques-uns un peu plus loin de manière à euh, envoyer l'un de nous pour voler quelques petits trucs de leur réserve au hasard alors les alors, problèmes on a toujours de... le choix dans tous le monde on peut toujours voir nos voilà. conséquences avant de faire un choix tout à fait alors la... en haut la distraction a fonctionné euh, ce n'est plus la plus grande armée de qui que ce soit. Donc là, le body <rire> point, la, la FA, sera diminuée de 1, et nous aurons en plus la surprise. Donc ça ferait 2 fois 2, puisque jour 2 et on est 2, ça ferait 4 moins 1, 3, avec surprise. C'est vrai que c'est plutôt confortable. Par contre, pas de loot. Ah ouais... Et si jamais nous choisissons euh, d'utiliser... Alors, la, la route la plus longue mène toujours à la victoire, attaquons-les tous nous avons une FA euh, telle qu'elle, donc de 4. Mais par contre, nous aurons, si nous gagnons, un loot. Et en bas, nous aurons toujours deux points de skill et un point de progression. Est-ce que c'est ah. pas le vrai test, tu vois, de voir si on est euh, adventure-proof avec notre build actuel, Que ouais. d'aller au bout des choses, à un prêt, tu vois, de se ouais. faire les 4 Moi, j'ai envie de tenter parce que je me dis, si on ouais. si ne prend pas des risques maintenant, c'est pas à la je fin suis... qu'on pourra les prendre. Je suis d'accord, je suis d'accord sur le fait... De tenter de se faire les 4 points de FA. Parce que 4 points à 2, avec nos compétences, je pense que c'est encore jouable. Ouais, ah. complètement. D'accord. Et donc, si on partait comme ça, toi, tu aurais, grâce à ton innate, là, à ton pouvoir inné, euh, tu pourrais révéler. Ah oui, mais mince du coup, c'est celui qu'on a déjà regardé, en fait. Voilà. Donc, du coup, ça ne servira à rien. Ça ne à rien. Que... Non. Okay. Sachant qu'on a déjà déterminé qu'il était prenable, ce méchant. Oui. Oui, oui, en priorité, je pense donc euh, euh. donc on va on va y aller comme ça quoi on va y aller comme ouais. ça donc, on, va y aller. Alors on, va, on va préparer la fa heureusement c'est automatisé je vais le faire du coup si tu veux comme ça tu pourras regarder éventuellement les, les mots clés ah. euh, c'est automatisé heureusement c'est là dessus qu'on va gagner du temps par rapport au jeu euh, de base le jeu classique physique voilà. euh, donc on a dit qu'on était à 4 hein, évidemment tout à fait et alors, je ne l'ai pas précisé, parce qu'on n'en verra peut-être pas, mais il y a aussi des nouveaux types de, de méchants dans Undertow qui se rajoutent à votre pile actuelle, euh, qui parfois vont venir en sus et qui ont des, des pouvoirs particuliers. Donc, il y a quand même quelques petits changements qu'on évoquera peut-être voilà. plus dans la review, euh, dans cette extension. Oui. C'est parti. Donc, les quatre. Et maintenant, il va nous les préparer gentiment, sachant voilà. que le premier, on le connaît. Okay. Donc, c'est notre dragon qui Enfin, dragonné, quoi. clé, j'aime pas ça. Oh, non, je l'aime pas, celui-là. Ah, oh, il a Kerles quand même. Hein. Kerles, c'est s'il ouais. si tire un os, il, a... il se fait des dégâts ah. tout seul. D'accord. Alors, euh, dans l'ordre de ce qu'ils ont, donc le premier, on l'a vu tout à l'heure avec Weekend, on n'en parle pas. En ligne 2, nous avons un Detonate. Alors le Detonate, c'est qu'à la fin de son, sa phase de mouvement, si cette unité n'a pas tous ses points de vie, elle va se suicider et faire autant de points de match que à chaque position adjacente. Donc ça peut être sympa si on arrive à le faire s'entourer de ses propres euh, alliés. Parce que du coup, le détonnette va aussi bien nous affecter, nous les Gearlocks, que les autres balises. Éventuellement. Sachant qu'avec son careless, il peut se blesser tout seul et se faire péter tout seul. Cette, euh, ouais, cette si image. jamais il tire un bone sur son... Sur son... Ouais. Ok. Bon, il est pénible, mais il a que 3 points de vie... Bon, ok. Euh, par contre, le gobelin mutant avec son mischief. Alors le mischief, c'est pas sympa parce que euh, si on a des dés si on a des d dans nos slots actifs en haut de notre playmat, eh ben, lui va nous en, envoie, nous en, nous en enlever hein. Et ça, c'est pas. Ah cool. d'accord, d'accord. Bon moi là-dessus, je suis tranquille pour l'instant. Euh, voilà, tant qu'on n'a pas de dés dans ses actifs, c'est pas bien grave. Ah oui, donc il peut t'enlever les boucliers quand même, parce que moi j'aurais que ça finalement en actif. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et enfin l'autre, alors équipement, va falloir que tu reprennes un le D6, si je me souviens bien. Tu vas lancer un D6 parce que, en fonction de ton jet de D, il va venir équiper avec quelque chose qui va modifier ses statistiques. C'est lancé. Et c'est un Et c'est pas bien, puisque du coup, il va augmenter son attaque de 1. Ok. Euh, alors est-ce qu'il y a un dé pour ça ou il faut alors, se souvenir Il faut placer un dé d'attaque sur lui, sur la valeur 1, pour se souvenir qu'il a plus 1 en attaque. Bah écoute, tiens, regarde, on a le dé... T'as un... Oh, bah si on met le dé 6, parce que voilà, c'est un dé 1. On peut le mettre à côté pour le savoir éventuellement. Ou tu veux je faire autrement. Euh... Parce qu'il n'y a pas donc, beaucoup de place sur les... Contrairement à... Les dés sont plus gros que dans la réalité, donc finalement il n'y a pas beaucoup de place sur le jeton. Avec son dé de bouclier peut-être. que lui, le cobold collector, il a deux dés d'attaque et un dé de défense maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un petit chouïa moins cool. Un petit peu, ça Alors attends, je suis en train de. Tu sais, on n'a pas changé le, numé... le truc du jour là. Alors, on aurait pu oui, le changer. en thématiquement a... parlant. Voilà, on, on a changé ici. Bas, euh, voilà, on a ouais, changé en bas. Ouais. C'est pas bien, c'est pas bien dramatique. Alors sur qui on se focalise Le week-end, ça va quand même être pénible parce que euh, il va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Oui. Detonate, on peut temporiser en espérant qu'il se fasse sauter au bon moment. Ouais. Alors, le détonnette, il me fait un peu peur quand même, parce que si jamais, euh, ce qui voudrait dire, si on veut pas qu'il détonne, faut pas qu'on l'attaque. Ou, ou l'inverse, moi je me fiche directement face à lui, comme ça il bouge pas, je ouais. lui mets une claque, tu sais, je fais genre un dé d'attaque et que des boucliers, et ouais. puis euh, et puis il roule quoi. Alors, je vais modérer ton enthousiasme en te rappelant que d'abord, <rire> ça serait bien de lancer notre dé d'initiative parce qu'il n'est pas dit qu'on agisse avant eux. Ouais, alors moi je peux le relancer plusieurs fois normalement avec mes huiles non essentielles. Je suis euh, ah oui. assez confiant, vois-tu. C'est vrai, c'est vrai. C'est lancé. En plus moi j'ai un bon d'initiative, tu vois, là je fais un 4 d'office et toi un 5. Ouais. Alors eh ben, nos adversaires sont à 3, 4, 4, 3, donc finalement on peut commencer tous les deux devant eux. Ouais, et ça c'est cool. Alors c'est ça, Ça, c'est sympa comme règle, c'est que si un gearlock est à égalité avec des badis, il passe avant le badi. Ouais. Et donc, alors, ça, donc ce sera le bleu en premier par contre qui va... C'est... De... Euh, non, non du coup, c'est bon, non, il sera mort. Ouais. Ou peut-être pas, en fait. Sera-t-il mort Le bleu, c'est la ligne 1, c'est le week-end. Ouais, parce qu'il fait il combien se... euh, quand il pète en son euh... detonate Il fait 2 dégâts, donc il le tue pas. Ou alors, tu le finis à ton tour. Bah, ce qu'il y a, c'est que le détonate il a 3 points de vie. Donc, il faudrait que quelqu'un lui fasse juste une blessure. Et quand il arrive le tour du, du detonate, ce qui sera en ligne 2, c'est-à-dire en 4 position, et eh ben il détonnera Donc, il va jouer... Après le week-end. Donc le week-end va bouger, le week-end sera plus à côté de lui. Et est-ce que, ouais, mais c du coup c'était ça la question, c'est tu vois, est-ce que on, tu te déplacerais pas toi face à lui pour pas qu'il bouge, pour qu'il prenne aussi l'explosion, mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça Je sais pas. Bah moi, vu que j'ai qu'un seul en défense, je dois avouer que j'ai un peu peur d'aller au, con, au contact. Non, hein, ouais. bon. Par Parce contre, que moi, moi je me moi... juste derrière toi en fait. Parce que oui, mais si, tu veux, si je le bloque, euh, l'explosion du detonate, qui n'affectera que euh, le... le Qu'est-ce que c'est ça Le cobalt à côté Parce que le week-end aura bougé. Mm. C'est ça bah qui est dommage. Moi, bah moi, de toute façon, je pense que je vais taper sur le cobalt collector en termes d'attaque. Parce qu'il a quand même deux dés d'attaque et c'est le seul qui a deux dés d'attaque. Et, et comme il va agir beaucoup plus tard, il va agir en dernier, il y a des chances qu'avec le détonate il n'agisse pas du tout. Ouais, t'as raison. Et ça, ça serait pas mal parce que 2 dés d'attaque, ça peut faire 4 points de vie maximum quand même. Hein. Ouais, ouais, Et ça, c'est pas, pas trop fun. Bah écoute, euh... donc ah ce tout. sera à toi de commencer. Tout à fait. Alors, avec. Voilà. Oui. C'est ça le truc. Est-ce que j'utilise directement mes 2 dés de skill Ah, sachant que j'ai donc. Je vais pas bouger, donc j'ai 4 points de dex à faire comme je veux. Oui, c'est l'avantage. Sachant rentable. que à gauche, il ne viendra pas te chercher, il y a celui de droite qui vit, vous pourrez venir te chercher le kobold, mais comment on risque de l'éliminer bientôt, ça devrait aller. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, pour l'instant, ils vont tous te cibler parce qu'on est au même niveau ouais. de point de vie. Ouais, Donc Ils vont se diriger en, en priorité sur toi, donc il faut vraiment que j'arrose un peu. Je, <rire> crois, je crois que j'ai deux en attaque, je ne vais pas lancer de dé de défense cette fois-ci. Tu n'en as pas besoin, je pense, ouais. Je lancé mes deux dés d'attaque et mes deux dés de compétences parce que si j'arrivais à neutraliser l'attaque d'un Badi, ça serait au moins Ce un moins. Et puis si j'arrivais à faire beaucoup de bones, ça me donnerait une souplesse sur mon backup plan qui est toujours sympathique. et eh ben écoute, à toi l'honneur. Alors. D'accord. Je pense qu'il faut donc... qu'on lance manuellement les dés de, de ouais, compétence, ouais, mais les autres tu peux juste, déjà les lancer. Euh, Je vais juste sélectionner donc deux dés d'attaque ouais. que je vais lancer. Deux. Ah deux. bah attendez, il faudrait peut-être que je choisisse ma cible d'abord. Pour moi, t'avais dit le cobalt, c'est ce que j'avais compris, mais... Euh... Ouais, c'est ça, le cobalt pour le blesser de manière à ce qu'il puisse euh, prendre les effets du Boom Boom derrière. On est d'accord. Donc là, il sera éliminé euh, si moi j'arrive à faire au moins un dégât au détonateur. Enfin, voilà, au goblain, quoi. Ouais. Et je vais lancer mes deux dés de skill particulière, je vais les lancer... Euh... Voilà, donc le premier... Ah bah voilà, moins -2. Moins deux. Alors tu préfères que ça soit lequel qui se neutralisait pour toi. Alors je crois qu'au niveau règle, on aurait dû le déterminer avant. On doit toujours pas dire qui est cible avant de jeter un dé. C'est pas euh... faux, c'est pas faux. Moi je, euh... vais, je vais neutraliser le gobelin mutant. Ouais. Hein, parce qu'il a beaucoup de points de vie. Ouais, t'as bien raison. Donc en fait, s'il euh, oui. affecte ce dé là comme ça, ce que ça fait, c'est que ça lui réduit son attaque de 2 pour toute la bataille. Donc il a plus d'attaque. Voilà, c'est ça. Et je vais lancer l'autre dé pour les euh, backup plans. Allez, un les bon bonbon. 3 bones. 3 bones. Donc je le mets en niveau 3. Voilà. voilà. Parfait. Ce qui fait que 3 bones. Ah, 3 bones, je peux déjà les dépenser pour, ass... pour prendre un autre dé de consommable. Ouais. Alors ce serait bizarre de le dépenser pour le ravoir, celui-là. Euh... Ouais. Euh... Ou après reprendre un camo. Bon, on peut voir un peu plus tard dans la bataille ce dont tu auras besoin aussi. Hein. Ouais, ouais ouais ouais Je vais le garder comme ça pour l'instant et puis on verra après. Ok. Voilà, donc moi c'est bon. C'est à toi. Et donc moi on a dit que je ne bougeais pas. Ouais. Moi j'ai euh, 4 dés. Alors je vais lancer pas mal de défense parce que je vais me prendre la détonation dans la figure. Tout à fait. Donc l'idée ce serait peut-être de faire 2 et 2 pour essayer quand même d'être sûr de le blesser. Je suis d'accord. Ouais, bon bah on va faire ça alors 2. Et deux Alors, on va commencer par la défense voir si j'ai de quoi un petit peu encaisser l'explosion oui ouais, ça va bien. très bien donc celui là il va euh, dans mon backup euh, ouais, ici voilà. et ah ouais donc il y a une petite latence encore une fois cause du ping euh, je m'en excuse c'est peut-être pas toujours rigolo à regarder et je vais faire mon attaque ici en espérant donc faire au moins 1 2 2 très fait. bien donc lui il est euh, bas 1 et voilà. bientôt à 0 voilà, c'était mon tour. Tout à fait. Et c'est donc maintenant à notre. Ah non, mince, oui. Malheureusement, c'est au tour de Monsieur, oui, euh, monsieur Dragonnet. Voilà, on va être obligé d'encaisser un petit peu quand même. Hein. C'est inévitable. Ils sont quatre, on est deux, mais bon. Ouais. Donc Dragonnet, eh ben, écoute, il va forcément se déplacer vers la cible la plus voilà. proche qui est moi. Et puis, donc il va m'attaquer avec un dé d'attaque. Voilà. Un. Bon. Alors, donc, il me restera. Ouais, il me restera ouais. un de défense. Oups Il me restera un de défense pour euh, pour l'explosion. Par contre, attention, tu n'oublieras pas. Il faut que tu ah, prennes week un weekend parce que du coup, Tu auras un, un de dex de moins pour le tour prochain. Malheureusement, je m'octroie un deux de weekend. Voilà. Ok. Ok. Ensuite, ben, je crois bien que c'est notre ami le gobelin. Voilà. Donc fin de euh, oui, phase de mouvement, il ne bouge pas, et fin de phase de mouvement, un boom. Donc, il va, faire, il va faire deux points de dommage. Ah, mais attention, les true damage, tu peux pas les combler avec tes dés de défense. Ah, ah Bon, Bah c'est tout, tant pis. Ça m'aurait servi ah. à bloquer l'attaque du dragon. Ouais. Donc, lui meurt. Lui tout meurt de manière quand même assez confortable. Donc, tout ça, on fait. peut le remettre ici. Voilà. Et donc, je prends malheureusement deux dégâts. Alors, ouais, c'est moins fun. Ça. Un petit peu moins fun. Il veut dire que ça serait bien qu'assez rapidement, tu retrouves un un deadbone pour pouvoir activer ton backup plan à deux pour reprendre deux points de vie. Éventuellement, sinon je ferai un tour de récupération avec ma vie, sachant que lui, de toute façon, c'est un gros sac à viande, donc euh, finalement, le seul danger qui reste, c'est le dragon, et j'espère que tu vas le tuer. Ouais. Alors, par contre, le gobelin mutant, lui, il va se déplacer vers toi. Ouais. Il, il va, va me regarder. Il va pas faire d'attaque, mais il va quand même faire son mischief, ce qui va faire, que ah, ouais. tu vas perdre ton dé de défense. Ok. Bon, normalement, de toute façon, j'en ai pas besoin, quelque part, puisque... Si tout va bien, le dragonnet sera mort bientôt. On peut l'espérer, en tout cas. Et du coup... Oui, donc il ne s'est par... pas déplacé vers moi, il a boitillé vers moi, puisqu'il a été piégé, ah, finalement. C'est plutôt ça. On va passer euh, au round, round 2. 2. Et on reprend les mêmes et on recommence. Alors, par contre, moi, euh, le dé, oui, il faut le laisser, le dé, pour dire qu'il mmh. a moins deux parties. Ok. Ok ok. Là je euh... pense que tu peux faire du, du l'attaque assez brut finalement. Ah oui là techniquement je peux... Bah de toute façon j'ai que 2 dés en attaque donc je peux pas en ouais. lancer plus. Euh, Qu'est-ce qu'il fait là ce dé Ah j'ai peut-être pas ciblé... D'accord ouais. voilà c'est ça. Donc je vais lancer 2 dés d'attaque et je vais cibler... Bah je vais cibler évidemment le dragon, évidemment, ouais. forcément. Mais autrement ça n'a pas de sens. Pour 2 points. 2. 1. Hein donc il reste un point. Voilà. Ah oui, c'est encore à moi de jouer, donc ça va, j'ai encore une chance de le, de le zigouiller alors. Oui, oui, vu que l'autre ne peut pas nous attaquer, je crois que ça va. Ouais, alors moi j'ai moins 1 en dextérité, ouais. ce qui veut dire que euh, je peux lancer... De toute façon, j'ai que 3 dés d'attaque, donc ce sera vite vu, et j'en ai pas besoin de plus, puisque le dernier baddy, le dernier monstre n'attaque pas. Il n'attaque pas. Ouais, il possible. suffit de faire une réussite, et peut-être... Ah, j'aurais préféré, tu vois, avoir un bone, un os pour pouvoir me soigner avant la fin. C'est clair, c'est clair. Tant pis. Bon, ça en tout fait cas... Clair. Il est dead. Il est dead. Je retire d'ailleurs mon dé de, de Weekend puisque je ne l'ai plus. Tout à fait. Et bon, bah, il ne reste plus que Monsieur, euh, voilà, monsieur Saka patate Mais euh, bah, lui, il va me regarder encore Allez. une fois. Et lui, tu n'as pas d'active slot. Euh, tu n'as rien. Donc, euh, en fait, il ne fait rien de spécial. Et il n'y a, <rire> a plus qu'à taper dessus. Voilà, on va passer au tour 3. Je ne vais pas redéplacer les dead ouais, d là C'est bon, je pense. Ça. Être mmh. le... Voilà. Donc, je vais toujours lancer mes deux dés d'attaque. Allez, un bon geste. Qu'est-ce oh, ah, bon... qu que tu peux je faire déjà mets... au New 4 Ah et 4, on s'en fout un peu, dommage. Alors je te laisse reprendre ton dé, j'ai peur qu'il s'envole si j'enlève le, le truc. Ouais, de toute façon je le mets dans euh, Exhausted comme ça. Voilà. Ok, donc hop, je te ramène ton personnage. Voilà. Donc mes, mes points de backup plan sont défaussés. Tu veux pas utiliser donc, pour prendre un consommable, du coup Ah si, si, je vais être obligé parce qu'autrement... Tu aurais qu faire ça, ça avant que j'attaque, en fait. Ouais. En fait, oui, voilà, exactement. Puis je vais prendre le camo, mmh. parce que euh, voilà, ça sera, ça sera pour, pour essayer. Et puis, euh, voilà. Doc. Ok, donc ça, bah moi, je, avec 1, je... ça ne me servait à rien. Augmenter. Ah si, j'aurais pu augmenter mon slingstone euh, oui mais je l'ai pas. Attends je l'avais d'origine le Stingstone je crois pas. Non, as aucun ah si est, il est entouré Ah exact Il est entouré, c'est un... que c'est en jaune on le voit pas. Ah, ah oui, donc, et... Dès le départ je peux lancer des cailloux Ouais tout à fait. Bon bah du coup j'ai un caillou alors en dépensant mon... mon... Bon, bon, bah, on, on rembobine oui. un ah. petit peu mais voilà je l'aurais dépensé pour augmenter mon... mon compteur de cailloux. Exact, exact, exact. Ok. Exact, exact. D'accord. Alors donc le résultat c'est qu'on va tirer chacun un loot encore une fois. À l'honneur cette fois, allez. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Des algues du Cibron. Ah Je peux me soigner ah ouais. complètement si je suis actuellement à 1 HP, sinon je me soigne de 2 points de vie. Bon, bah ça, Pas on garde. Et moi, j'ai du câble. J'ai du câble. Augmentez votre dextérité de 1. Placez ce loot dans votre préparéa pour vous en souvenir. Ah, c'est donc permanent, en fait Ou Non, c'est single battle. Ah, single Une battle. Seule... D'accord, ok. Donc sur une bataille décisive, ça peut être pas mal. Intéressant, ouais. Ouais. Intéressant, d'accord, d'accord. Ok, On a aussi et encore, deux points et un point de, de progression. Point. Alors je vais changer le point de progression ici. Yes. On en a deux. Et deux points. Alors, alors qu'est-ce que tu veux entraîner Est-ce que tu veux pas nous amener un petit animal là Ici, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais par contre, alors qu'est-ce qui est bien finalement est-ce que je prends l'aigle L'aigle, il vole, donc un tour sur deux, il est inattaquable. C'est pas mal. Grolls, c'est un tigre, il a lashback, donc à chaque fois qu'il se fait blesser, il euh, inflige un dommage. Sauf s'il est battu. Et est le loup, il a hardy. C'est-à-dire que de toute façon, il ne prend qu'un point de vie maximum. Je vais, prendre un, je vais prendre le tigre. Pour le fun. Pour les dégâts donc, surtout. Le... <rire> Call Tiger, c'est le 14. C'est celui-là. Alors, Call Tiger, ça doit être celui-là. Ouais, oui, c'est ça. Et par contre, j'ai un autre point que je vais peut-être mettre dans des dés de skill ou de trucs comme ça. Euh, là, j'ai un parfois points. un peu... Ch... Pardon. Oui. J'allais dire, tu étais régulièrement un peu short en attaque la dernière fois. Est-ce que tu prendrais pas un dé... pour pouvoir faire full attaque si tu as besoin d'arroser un peu. Je pourrais augmenter mon attaque mais dans ce cas-là, ça veut dire que je fais un test parce que l'attaque, c'est le seul truc qui ne ah, oui, pas... Euh, l'attaque et la défense... La la défense. Ouais. pas directement. Enfin, pas automatiquement. Mais je peux le faire, ouais, je vais faire un dé d'attaque pour voir. Donc, il euh, faut que je lance mes dés dé d'attaque actuelles et il faut pas ouais. que je fasse de bones. C'est ça. Eh ben, c'est bon. C'est bon. Donc, je vais rajouter un point ici. Hop. Voilà. Et ben moi j'ai fait mes 2D, c'est bon. Ok. Alors moi je vais aller tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire mon épée longue qui va me permettre euh, bah, en fait une épée que je peux à la fois lancer ou utiliser au corps à corps, qui fait un ou deux oui. dégâts. Donc oui. c'est un truc sur lequel on peut se reposer, euh, et qui revient toujours euh, d'ailleurs sur mon tapis, qui n'est jamais épuisé, c'est ça l'intérêt aussi. C'est vrai. Euh, et l'autre point, alors attends, moi j'ai 4D et je peux faire 3 et 2, 5, donc je pense que je pourrais augmenter ma dextérité parce que sinon j'ai toujours un dead perdu. Ouais, ouais, c'est bien la long blade quand même. Ouais, c'est assez cassé la long blade finalement. Hein. <rire> Alors que je sais plus ce que fait sa DAG, puisqu'il a aussi une dague, euh, Nuggets Dagger, ah oui c'est des saignements, c'est pas pareil, c'est des, des, des dégâts critiques sur le temps. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ok. Ouais, ça okay. me va comme ça. <rire> eh ben, c'est bon, donc on a mis les points de progression. Écoute, je vais, je vais me soigner. Parce que techniquement, mon, mon loot me convient très bien pour l'instant. Ouais, je ne vais, vais pas le jeter, ce loot-là. Et donc, tu pourrais scouter. Alors, je pourrais scouter, donc... Il faut jeter un D6. Non, non, moi, c'est le scout. C'est mon innate. C'est mon... ma compétence innée. Avant la bataille... Euh... Je... Oh, je là, un... Ah oui, je peux scouter de celui-là, oui, pardon, c'est la, la nuit. Donc, c'est lancer un D6, en effet, tu as raison. Donc je vais lancer un des 6. <rire> là, tu l'as là, posé, ouais. ouais. Voilà, c'est pour ça que je le relance. Oh Donc là, ça doit être, ça doit être un des 6 à... C'est un body 1 encore. Ah zut, c'est dommage ça. Ouais. Mince, pas de bol. Bon bah, révèle, révèle un body 1. Alors attends, je vais pousser tout ça parce que j'ai peur que ça voilà. casse un peu notre truc. Ok, alors bah vas-y, tu peux cliquer sur Scout. Ou je le oh, fais, ouais. tu veux. Non, non, ça devrait être bon. Alors... Ah, bah, c'est encore un, peut... un cobalt collector avec équipement qui peut donc. Ouais, se il suit, rend... lui, hein. bah, Il se renforce soit en défense, euh, soit en attaque, soit il augmente son initiative de 2. Ouais, et puis en plus, il a 3 points de vie. Moi, je pense qu'il peut aller en bas, lui. Ouais, il ouais. Allez, bottom. Bottom, mec. Voilà, merci. Il est scouté, donc. Donc, on va changer de jour. On va être au. Non Dans l'autre sens. Ouais. L'autre clic. Hop, Hop là, pardon. Faut pas qu'on le fasse en même temps, c'est tout. <rire> c'est surtout ça, voilà. 3 donc. Et donc, c'est notre deuxième point de progression. Ouais, donc il faut avancer ouais. sur la carte, si on va être un peu méta, pour venir ici. Ça. Et puis là, après, il ben, n'y a plus qu'à tirer la prochaine carte. On y va Allez, c'est parti. Presque. Bon. Voilà, merci. Alors, voyons voir. Euh, vous vous sentez gonflé. Oui, vous ça savez, euh, Vous savez ce qui me ferait plaisir, là un, un, un peu de poisson globe. Euh... <rire> sarcasme est aussi épais que la peau d'une grenou... grenouille des marécages euh... alors que nous nous contentons pour un autre repas du plus euh, commun et du plus mauvais goût de... Le poisson de plus mauvais goût de Delors euh... à part les rares euh, snacks et les herbes que nous avons de temps en temps récoltées nous n'avons mangé que du poisson globe euh, récemment ils sont difficiles à avaler quand ils sont frais, et quand ils sont conservés pendant un jour ou deux, eh ben, ils gonflent et ils puent. Euh, une troupe de cackleurs volant bas passe au-dessus de nous et nous présente une alternative parfaite. Le pire qui peut arriver, c'est que quelques armes ou quelques flèches soient perdues, donc ça vaut le coup. On va essayer d'améliorer notre ordinaire. Alors. Oui, c'est ça. Pain Bloated, chaque Gearlock euh, gagne 4 points de vie de buff, mais bonus, hein. de poison. il n'y aura pas de combat ce tour-ci. Ouais, soit on continue à manger du poisson globe et on est un petit peu indisposé, finalement c'est ça. Ouais. Hein. ça. Si on essaye soit... d'abattre les piafs. Voilà. voilà. Sachant qu'il y aura donc deux piafs, puisqu'on est deux. Mm -hmm. Et chacun aura 2 points de vie. Et chaque euh, Gearlock peut lancer tous ses dés d'attaque contre un et si, et si on échoue dé... si on échoue et eh ben on ne pourra pas utiliser ces dés d'attaque durant la prochaine bataille donc c'est chaud ouais, je pense qu'on a quoi qu'on a combien d'attaques moi j'ai toi t'as 3 dés d'attaque moi j'en ai trois. franchement à 3 dés pas réussir à faire deux ouais ouais ouais ouais. parce que le poison mais des... si bien quoi bah oui c'est clair on essaye de se faire euh... des cacleurs donc ouais donc il nous faut euh... alors comme ça, il nous faut deux et deux, deux tas de deux, quoi. Voilà deux tas de deux. Donc euh, à toi l'honneur, allez, comme ça, je et pourrais oui. te blâmer si t'échoues. aurais voilà, pas besoin de d'essayer. Très bien. Donc faudrait que je fasse au moins deux. Ouais, si possible, ouais. ça va. Et eh ben, ça va. C'est bon. Donc j'en défais un que je vais mettre. Donc je vais prendre mmh. les deux points de vie. Je vais les mettre là pour l'instant et on verra comment on les répartit après. C'est ça. Ouf, c'est bon. Et toi aussi. Donc là, en fait, d'après la feuille, nous avons 4 points de vie en buff et qu'on peut distribuer comme on veut. Bah du coup, 2 chacun. Mmh. Tu prends quand même moins de dégâts que moi. Hein. Tu es quand même caché derrière. Moi, je dis 3 hein. et 1, ça me paraît faire. Hein. Pour l'instant, pour l'instant, mais 3 euh, et 1. Bon, bah, ok, ok, pas de problème. Alors par contre, ça nous fait augmenter d'un point de progress. Donc on est à 3. Et mmh. on a 2 points de skill à répartir. Ouais, eh bah ben vas-y, hein, comme d'habitude, à toi l'honneur, hein, peu importe, de okay, toute façon. Ben, alors ça, c'est une bonne question, là, du coup, du coup, je sais pas trop, j'ai pris déjà un pet, euh, euh, ça serait peut-être bien de prendre un Piercing Arrow, pour me faire un gros dommage, 2, 3, 3, 4, 5, 5, comme, euh, ah ouais. comme, euh, one shot pour un gros monstre. Ouais, ah ouais, ouais, carrément, et ça ignore pas un peu les... si, ça ignore les ça... points épaisses en plus. C'est ça, ça ignore les pots épaisses. Donc je vais faire ça sur 1. A priori, je peux le prendre. Hein. Il y a, oui, piercing arrow. Il est ouais. étoilé, oui. Donc mmh. j'ai le droit. Euh, c'est le numéro 9. Hein. Donc ça doit être celui-là. Voilà. Hop. Et mon deuxième point, bah, je vais peut-être bien me rajouter un point de vie. Ouais, c'est jamais être trop ça. Hein. Hop. On va mettre à 2. Voilà. Et on va donc euh, rajouter un point de vie. Alors, Longblade... Alors, moi, il me conseille le Tinker Bolo, euh, et je sais plus ce que ça fait, donc je vais regarder rapidement. Il est où le Tinker Bolo euh, C'est le premier orange, Je pense. Ah oui, ça enlève des déplacements, ou de la défense, ou de l'attaque. Ouais. Donc, ça se combine bien avec ce que toi, tu fais. Donc, je vais partir ouais. là-dessus. C'est pas mal du tout, ça, le Tinker Bolo. Ouais. Ouais, ouais, en, en termes je de trouve de que... Paddy, que... c'est pas dégueulasse. Je conseille à ceux qui achèteraient peut-être ce jeu-là avec le, le jeu de base, ou peu importe. Hein. Mais pour une première partie, Nugget est quand même... Pour vous, en solo, il est super versatile et je trouve qu'il est, il peut mmh, permettre mmh, pas mal de choses. Euh, et la dagger Alors, soit j'y vais à fond dégâts je prends la dagger pour faire du saignement. Soit je fais comme toi, je prends un peu de points de vie. Moi, je serais d'avis quand même pour de monter du point de vie, parce qu'on va finir par tomber sur des badises à 5, là. C'est vrai. Oui, mais plus vie... la meilleure défense, c'est l'attaque. Certes, mais vivre un tour suivant, c'est taper encore une fois. <rire> Vivre un tour de plus. <rire> ok. Ok. Ok. Très bien. Et eh ben écoute, c'est fait pour moi. Alors la nuit maintenant, du coup. Euh, que, bah, là, alors moi la nuit. Ouais. On a, fait, on a tout fait. On a fait nos deux buff points. On a fait nos deux skill points. On a fait le point de progression. Donc on va pouvoir euh, changer de jour. On va passer à la quatrième journée, si je me souviens bien. Euh, non, donc, pas la quarante-quatrième. Voilà. Non, non, toujours pas. Alors voilà, vous voyez, c'est un des petits trucs où moi, je n'ai pas tout à fait bien compris comment ça se gère, les petites... C'est voilà, clic droit pour augmenter et clic gauche pour rétrécir. C'est un peu contre-intuitif. Je ne l'avais voilà, pas. pas. pas. Okay, et donc, euh... techniquement, qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit Puisqu'on est à nos max de points de vie. Euh... Moi, je vais écouter parce que j'aime bien mes objets. Donc euh... Ouais, moi aussi. Bah écoute, Je vais te laisser scouter un premier tour et puis en fonction de ce que toi, tu auras trouvé. Bon, bah, bah, ça tu va être du... C'est l'habitude, hein. On n'a pas des bons yeux. Alors, Hardy, hardy c'est euh, Tu réduis le total de 1, je crois, c'est pas ça Alors, le Hardy, justement, en effet. Euh, non, c'est que tous les dégâts que tu prends, de toute façon, tu ne prends qu'un. Même si tu devais prendre 5, tu ne prends qu'un. Bon heureusement qu'il a que 2 points de vie, mais il faut le toucher deux fois, du coup. C'est ça. Et l'autre, c'est compound. compound. Et ça va être compound. lié à son attaque, puisqu'il a un X en attaque Eh ben en effet, son sa statistique d'attaque est égale au, au numéro du tour. Donc il faut le tuer vite. Est-ce que... Hmm. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on ne peut avoir pire que ça aussi quoi Ah bah de toute façon oui on peut avoir pire que ça mais il est quand même assez pénible. Hein. Euh, très honnêtement. Et alors euh, au point de vie il te ciblera toi parce qu'on a le même nombre de points de vie donc euh, tu seras certainement le plus proche. Parce que je vais me cacher derrière toi comme d'habitude. Moi je serais d'avis de le mettre en bas. Hein. Ah ouais Bon bah allez vas-y ouais, voilà. je le mets en bas. Sachant okay. que moi aussi de toute façon je vais faire un scout puisque j'ai rien d'autre à faire. Ouais. Je ne vais bon, pas changer ouais. mon loot. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais avoir Eh bien, la même chose. Donc je vais scouter un 1 aussi. Alors, cette fois, on a un signal. Ah, signal, c'est celui qui apporte euh, l'autre body. Ah Donc, là, ouais, bah tu vois, ça c'est nul. Deux tours de suite, il apportera un body de 1 point. Ouais, Et en plus, gars. il a en initiative. Donc il agit en premier, quasiment. Lui dégage Ah oui, oui <rire> lui il dégage euh, bottom. Quoique, t as, t as... combien tu peux avoir d'ini, toi, euh, au maximum ça, hein. tu, tu peux plus aller jusqu'à 6. 6. Ouais, j'ai oui. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Ok, bon. Non, mais bottom, bottom, c'est trop risqué ça. Bah bottom, hein, moi ça me semble en est... effet mieux. Ouais. Voilà. Allez, je le bottom. Et là, du coup, on va passer, puisqu'on va attaquer le quatrième jour, on va passer dans les vraies cartes d'un counter, donc ça risque d'être moins fun en termes de difficulté. Ouais. Là, on avait les trois cartes, entre guillemets, préparatives, hein, on était toujours dans le spécial. Alors, bah, si t'es prêt, on est parti. Je suis prêt. Alors, la carte suivante. Euh, Hitching a Ride, donc ben, euh, faire de l'autostop, quoi. Mm -hmm. Ah, Tranquille et... Enfin, oui, tranquille et calme, euh, en pêchant pendant que nous flottons le long de la Cibron. Euh, il n'y a rien de mieux que ça. Bon, enfin, euh, attraper quelque chose au bout de cette canne à pêche de briquet de broc, ça serait encore mieux, quoi. Oh, j'ai eu quelque chose avec toi Le dîner est au bout de la ligne euh, <rire> Le radeau gagne rapidement, violemment de la vitesse, pendant que le canal se, euh, se rétrécit dangereusement. Euh, il semblerait que nous ayons accroché un crêne et il nous euh, ramène vers le euh, rivage. Euh, les ennemis sur le, les rives ont bien noté cet état de fait et apparaissent euh, prêts à nous aborder alors que nous allons arriver. Euh, je ne peux pas le contrôler. Euh, comment ça perd C'est quoi euh, Balance-lui un peu de Oui, ce truc. cette chose avant qu'il nous ramène au poète de la table. Non, non lui, laisse-lui un peu de fil et euh, laisse-le nous emmener un peu pour une euh, pour une balade quoi entre guillemets. Ouais, pour nous parce qu'il nous accélère. Donc voilà. gros saut Tu turn, le crenl. Euh, le donc euh, les body points en incluant un crène des crenl égales à la euh, taille de la de notre groupe donc. De crêln, quoi. Hmm. Tous les crenl doivent être éliminés à la fin du round 2. Sinon, le gearlock avec le plus haut spot dans le truc D'initiative est euh, déplacé au plus d'accord, closest certain ok. Donc il se il sera rapproché du Krell le plus proche. Ouais, ça c'est mmh. pas cool. Et go for a ride, ce qui nous donnerait un point de progression supplémentaire quand même. Oui, ce qu'on va plus vite, mais par contre on doit ajouter alors. Et on a la donc la FA, on a le, le nombre de enfin, le chiffre habituel, et on a oui. au, autant de points que le donc deux, puisqu'on est deux, hein, le, le party size. Et encore en plus, un Kreln. En bas de la BQ, et pas... oui. Et on peut, et pas, on... Les on peut pas les cibler avant, avant le... le sixième tour. Ah oh, la vache ouais, Je préfère quand même la deuxième option. T'es quand même plutôt pour la deuxième option, toi Attends, Body Points plus deux, et l'autre c'est Body point avec deux poissons qui vont un petit peu foutre le... Enfin, faire le, le, le bordel, parce que tu... comme t'es souvent plus haut en piste d'initiative, tu, te... tu risques de te retrouver AP en plein milieu du combat. Si on n'élimine pas les Kreln, tu vois. Alors, le truc, c'est que dans l'option du haut, il y aura deux Kreln, puisque c'est including Kreln equal ouais. to party size, alors qu'en bas, c'est ou oh, un Kreln seulement. Ouais. Oui, mais en haut, je veux dire, si on les élimine pas en deux rounds, ce qui est quand même assez short, euh, ouais. si tu es plus haut que moi sur l'initiative, tu vas te retrouver AP en plein milieu du, de la mêlée, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, puis ça nous permet peut-être d'aller au bout, tu vois. Si on fait Gopher Ride, on prend un peu le risque, mais... Euh... Oui, mais on, de coup, coup, on arriverait à 5 sur, euh, justement, sur la Copine Queen, c'est 6. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est sexy quand même d'aller plus vite. Hein. Moi, je, voilà, moi, eh je vote oh. pour ça. Après, c'est toi qui vois. Ouais, tu votes pour Go For A Ride, toi. Ah ouais, ouais, ouais, carrément. Bon, bah, écoute, écoute, écoute, on va faire ça. Bon, bah, du coup, faut noter aussi que si on choisit l'option du bas, Go For A Ride, il euh, y a une petite icône de vague au-dessus du titre de la partie, et donc du coup on va changer de battle mat. Sur les deux euh, d'ailleurs, dans tous les cas on est sur le radeau. Ouais, exact, exact, t'as raison, on sera de toute façon sur le radeau. Donc va falloir changer le battle mat, si tu peux le changer, je sais pas comment tu le changes, tu ouais, cliques dessus c'est euh, ça Clic droit avec State, ouais. tu fais clic droit, tu ah, fais voilà. State, et voilà. Voilà, donc là vous avez le battle mat du radeau, c'est joli. Et en fait, alors le, très, très vite fait le principe puisqu'encore une fois c'est pas une vidéo règle, on va aller directement au combat mais euh, les crêles ils vont être dans l'eau sur les côtés voilà. et en fait ils vont tenter soit de nous taper si on est à portée de main sachant qu'ils peuvent pas monter sur le bateau, ce sont des poissons et s'ils n'ont personne à portée de main ils vont commencer à détruire le radeau euh, sachant que si ça. on a 5 euh, zones détruites il y a un petit jeton destruction qui se trouve là-haut euh, le radeau coule et on a perdu on Voilà a, On peut setup du coup Ouh alors je te Oh là là, un, un équipement émissif 2. Aïe, aïe, aïe. Bah lui c'est le gros, c'est le gros, Hein, de toute façon c'est le, ah le oui. jeton à 5. Oh zut, un hardy euh, qui va... Oh là là, oh là là Et un signal, oh là là. Ah okay. eh mais alors attends du coup, ah oui, euh, qu'est-ce qu'il fout là lui Ah ouais, donc il apparaît là, d'accord. Eh oui, parce que c'est un espace... Euh... Voilà. Ah oui, eh mais ben sur super, le, hein. le radeau ça se passe pas du tout de la même manière. Et il y en a un qui a à 6, 4, 5... Ah bah oui il y a le gars euh, qui a signal de... Ah, Donc il, est quand il, va quand il y en a ajouter, un autre. On peut rajouter un point badi euh, sous la BQ. Bah ouais, sauf si t'arrives à avoir l'initiative de 6 pour jouer avant lui. Ouais, et eh bah ben, on va voir ça tout de suite. Pourquoi pas euh... Ouais, bah vas-y. J'aurais dû... Et c'est quoi Enfin, bon, trop tard, mais j'aurais dû te le donner moi, le truc pour relancer le dé d'initiative. Ça aurait été plus profitable pour toi. Allez, un bon rôle et on n'en parle plus. C'est d'un 5, c'est raté. Dommage, dommage, dommage. Alors, Et moi je vais avoir un 2. Bon bah 2, 2 on va le relancer. Ah. Oui parce que là 2 tu jouais en dernier un peu quand même. On va se prendre un petit coup d'huile. 5 mieux. Ok, bah tu peux te placer là derrière. Derrière moi. Ça n'a pas d'importance que je joue avant toi ou après toi. Non pas vraiment. Non pas vraiment. Il y a un autre body à 5, il y a un body à 4, et il y a un body à 2. Le body à 2 étant celui qui est en zone 3. Donc c'est le le jaune. Donc c'est celui qui a hardy. D'accord. Okay. Donc celui qui agit en dernier, oui c'est ça, celui qui agit en dernier, c'est celui qui est entre guillemets blindé. Ok. Ok, ok. Bon. Alors il faut qu'on jette un dé pour l'équipement de notre ami gobelin. Fait, je vais le lancer. Je te laisse Comme sphère, ça, tu pourras m'accuser de faire n'importe quoi. Alors, eh bien, hein il rajoute de la défense, si je me souviens bien. Alors, euh, donc, on a dit équipement, équipement 1 et 2. Euh, ah, il, il a deux points de vie de plus. D'accord. Alors, ça, je pense qu'on peut pas le faire. Ah, si, super, on peut. Bon, voilà. Voilà. Et il si on avait besoin de ça. Il peut nous enlever 2D de nos zones actives. Ouais. Il faudrait. Ben... Non, ce qu'il qui, qu faut éliminer en priorité, évidemment, c'est le gobelin qui appelle ses copains. Oh, ouais, Sachant qu'il va Et... quand même en appeler un. Hein. Ouais, mais justement, on va essayer peut-être de faire que ce soit le seul. Après, il mmh. y a le Weaken qui est chiant aussi. Mais je pense qu'on peut en tuer deux en un tour. Euh, tu vois, lui, il a qu'un point de vie, l'autre en a trois, là, le week-end. C'est peut-être mmh. jouable d'éliminer les deux en un tour, hein, en un tour propre. Hein. Ben Celui-là, il a donc 6 points de vie, le Goblin Artificeur, et il a 2 dés d'attaque. Ouais, ça, ça va pas être propre. Ah, mais lui, tu vas lui mettre ton piège pour qu'il attaque pas, justement. Ben, on va essayer, ouais, en effet. Alors, moi, hein. je peux me mettre au fond à gauche. Si ça Alors, moi, dérange. je me suis pas placé encore. Euh, as raison, je peux me mettre à peu près n'importe où. Même exactement n'importe où. Oui, exact. Euh, éventuellement, comme moi, je suis quand même plus corps à corps, je peux me mettre ici. Comme ça, ouais. déjà, je tape lui. Et s'il y avait un problème, j'ai un lance-pierre, même pour aller chercher lui, si vraiment tu l'avais loupé, tu sais, le, le signal, là ouais, ouais, ouais. tout à fait. Ok, et donc c'est... Pardon On peut se placer comme ça, en effet, ça fait sens. Ouais. Et donc malheureusement, c'est donc, notre ami euh, Signal qui joue en premier, donc il va déjà faire ses deux dés. Oui. Bon, il, a, il y a un dice roller juste au-dessus de lui, donc je vais m'en servir. Donc un dé d'attaque, un dé de défense. Alors, ici cible qui euh, là, on est complètement équidistant avec le même nombre de points de vie, c'est ça, on a vraiment le même points. De... De... Tu, de... tu as rajouté un body sous la BQ C'est après ça. Euh... Le signal, c'est au début, si je me souviens bien. Oui, c'est ah, au début une... de ton tour. Ah, donc c'est maintenant, alors. Eh ben, c'est un, un problème. Peu. On va rajouter un body, alors. Et donc, il alors, faut le mettre en. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Bon, eh ben, on et il va donc attaquer euh, qui il veut. Euh, oui, puisqu'il est à distance. Qu'est-ce qu'on choisit oh, Il peut m'attaquer, moi, on va dire. De toute façon, moi, je pense que là, euh, je vais aussi essayer d'invoquer mon... mon animal. Ouais, ok. okay alors, on bien. part sur 1 et 1, alors. Hop ferait un dégât et il prend un bouclier. D'accord. Il faut impérativement... Ouais. Okay. Il faut impérativement ah que tu... Attends. Pardon, je le perds en buff. Parce j'ai un, un Ah oui, on a notre buff health. grâce au, au poulet qu'on a mangé. <rire> c'est ça. Donc, ah, pourquoi ça marche pas moi Voilà, j'ai zéro en buff health. Donc voilà, c'est bien. Ok. Ça va, ça va. Euh, il faut juste par contre, puisque maintenant ça va être à toi, il faut juste que tu arrives à le zigouiller, c'est-à-dire à faire au moins deux points de dégâts pour éviter qu'il continue à... Oh. Un ouais. pli Attends, je vais pas bouger, donc j'ai 4 D. J'ai 4 euh, dés. Ouais. Je vais pas utiliser mon piercing arrow. Euh, qui ouais, est sur est lui en pierre. tout cas. Ouais. Voilà, je vais plutôt l'utiliser sur le gros qui a le 5 points body. Euh, alors. Est-ce que tu ferais pas d'office le piège justement sur oh, ouais, euh, ouais. celui qui tabasse le, le plus fort Sur le 5 points body, ouais. Mm. Mais du coup, je, je, vais, lancer, ouais, je vais lancer le D sur le, le, le dé sur le 5 points badi et derrière, alors attends, que je regarde à nouveau le camo, comment ça fonctionne C'est trop tard, c'était au début du combat, je crois Ah, ah quand bon, on tu puisses encore le faire ah, zut, c'est quand on prépare la BQ, on peut ouais. un, augmenter ou, dé, ou diminuer la body points Bon, il faudra penser, si on, est si on survit pour la prochaine bataille que ouais. ça, faut que je le lance avant de préparer la BQ Oui, parce que là, ouais. ça commence à devenir intéressant bah, okay. Tu peux faire genre trois attaques et puis et puis voilà. ouais. 3 bah, attaques et, euh, mon, et dé de, mon dé de piège. Bah ouais. Et j'invoquerai mon tigre au tour prochain. Yes. Pourquoi, okay. Pas. Pourquoi pas. ok, alors mon dé de piège d'abord. Je vais cibler évidemment le gros bill. Et je vais faire... Moins 1. Ah, je lui fais moins 1 en attaque. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je remballe mon dé pour un tour prochain bah, statistiquement, t'as combien de moins 2 T'as que 2 moins 2, ça fait une chance sur 3, c'est pas dingo. Hein. Ouais. On peut se contenter du moins 1, c'est vrai. Ouais, ça va. Sur le gros, hein, j'ai encore du... du buff HP, moi, je vais pouvoir aller tanker aussi. Voilà, ok. Et donc, je vais lancer mes 3D, alors moi, faut que je tape le signal, hein. on a bien... Bah, il a un point de vie. Possible. Ouais, normalement, ça se fait, mais il a une armure, donc euh, bon. Oui, c'est vrai qu'il a une armure 2, 1, hein, donc faut que je fasse au moins 2 succès. Allez, c'est parti. C'est bon. Pas mal. Donc, les LED, il nous ramènera pas quelqu'un de plus. Voilà. Ok. Et ça, c'était mon tour. Très bien. Alors, moi, bah, je vais donc m'en prendre à euh, notre, euh, notre amie là. Ouais. Donc, elle, elle a que 3 points de vie. Donc, euh, j'ai 3 points d'attaque. Voilà. Et il me tu reste encore. J'ai 2D. Dé... Alors, tu vois, je pourrais faire une défense et peut-être envoyer. Euh, un dé, euh, soit le bolo, soit le long blade. Euh, tu sais, si je mettais le bolo, que j'arrivais à réduire en plus son déplacement au gros, ou peut-être lui réduire sa défense ou son attaque, enfin bref, l'affaiblir quoi. Ouais. C'est peut-être le moment, au début de partie. Ouais ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et bah allez, alors on va commencer par le bolo, donc sur le gros bill. Qui a moins deux attaques. <rire> ah bah, oui, du coup bah, c'est bon, oui. il attaque plus il est totalement neutralisé, là, le gars. C'est même un peu overkill, à la limite. C'est pas <rire> mal du tout. Bah, les deux combattent bien, là. On a choisi euh, pas forcément pour ça, parce que je le connaissais pas, mon perso, avant. Mais là, ça permet de vraiment de réduire à néant certains... Euh... Alors, ouais, même temps, ça dure, est... par contre Est-ce que c'est un tour ou C'est peut-être qu'un tour. Euh... Alter Attack Dice, Force for Battle... Ah oh là là, énorme. énorme. Et donc, j'ai 3D sur euh, le Dragono. Ouais. Oh non euh... C'est nul, ça alors faut pas oublier quand même pour les gens qui seraient un petit peu outrés qu'on joue en facile c'est à dire qu'on a commencé avec un beau boeuf de points de vie et, euh, et de points d'entraînement c'est pour ça aussi que le jeu est moins dur avec nous évidemment on est parti avec un, un petit peu d'avance alors il ne prend qu'un point de vie malheureusement donc lui il va me taper d'autant que j'ai pas je pris de défense et par contre avec mes deux trucs allez, je peux me healer ou prendre deux cailloux euh, pff, ah, écoute je vais, je vais attendre le prochain tour euh, ouais, j'ai ouais, déjà ouais. fort à faire hein. je pense, donc, on... donc mon tour est fait et on passe dans l'ordre au bleu. Et le bleu, eh ben écoute, il va venir sur toi, mais alors sans grande... Ah. Donc il va venir, on va l'aider, de toute façon, voilà, on sait qu'il n'a plus d'attaque, à la limite on peut les mettre dans la défausse. Oui, c'est évite... sûr. C'est beaucoup plus pratique, ça pour le coup, c'est un des rares euh, éléments qui est plus pratique en réel que, que sur vrai. le mode. Voilà, alors il fait plus de dégâts, mais malgré tout, il faudra réussir à le tuer avant, euh, avant trop longtemps, puisqu'on va avoir un, un crêle d'agirer. C'est ça. Le violet, donc c'est lui qui va m'attaquer et me week malheureusement. Donc oui. il va m'envoyer me, un dé dans la figure. Un dégât. Alors moi j'ai un petit peu de buff encore, donc on va diminuer le buff. Ouais. Et un week-end. Oups. Alors le week-end, je suis pas certain qu'il aille dans la zone active. Je crois qu'il va plutôt sur le, la, le, le jeton, mais là pour des raisons pratiques, je le mets dans la zone active. <rire> Ah, voilà, c'est là. Weekend okay. 1. Voilà, donc lui, il a terminé également. Et il nous reste le jaune. Alors, le jaune, il est hardi, fier et hardi. Et il va venir sur moi, évidemment. Ah oui, c'est toi le plus proche. Donc, il va jeter un dé et un dé. Je le fais là-haut. Ouais. Ça va être notre... Un point de dégâts. Ça va être notre dernier obstacle, finalement, euh, ce, ce hardi-là. Tout à fait. Je pense que tu pourras en faire... Euh... T'en débarrasser peut-être euh, au prochain tour là, euh, même si on garde la, la Piercing Arrow pour le gros. Oui. Ok, donc là tout le monde a joué, on passe au round 2. Et il y a un nouveau body qui arrive. Ah parce bah qu'ils oui. sont plus que 3 sur le playmat. Exactement. PM. Exactement. Alors, il ouais, ne faut, faut pas que je fasse BQ setup, il faut que je l'amène manuellement je pense. Toc, alors c'est lane numéro 4. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est Oh, un Detonate ah là, il est au pire endroit. Il faut <rire> le tuer en un coup. En fait, il faut le tuer avant qu'il bouge. <rire> Par contre, il arrive automatiquement en bas de la... Bon, en fin de, de pile, la heureusement pour nous. Ouais, ouais. Et bah, Ça va devenir notre top priority. C'est ça. Parce que là, celui-là, c'est la merde. Absolument. Bah, à toi l'honneur, de toute façon. Mais là, t'as encore plein d'outils. T'as même pas sorti encore le tigrou. Bah, de toute façon, c'est ce que je vais faire là. Il a combien de points de vie, euh... B-Boy, là 3. Il a 3 points ouais, 3. de vie. Il a 3 points de vie. Hmm. Euh, ah, mais le truc, c'est que, attends, parce que euh, le D, le D, si j'appelle le tigre, il euh, faut que ça soit sur un adjacent. Ah mince, faut que tu fasses de la place avant. Ah non, c'est bon. En any adjacent ou diagonal position. Ah, ça va et l'animal prend son tour juste avant Gilly chaque tour donc il jouera qu'au prochain tour mais, euh, mais au moins ouais. il est sorti quoi, au moins on peut voir ce que ça pas. donne ouais ouais ouais on va faire ça donc j'ai toujours 4 en initiative donc je vais balancer 3 en attaque et puis le dé, de, le dé de tigre à mon avis ouais, idéalement il faudrait que tu zigouilles le gobelin pour que moi je puisse m'occuper voilà. un peu de la faune qui est autour et de chez et moi je toi. vais le gobelin dévastateur pour qu'il détonne pas ouais alors le tigre d'abord eh bien, c'est un tigre 2-2. Ok. Donc, il a 2 points de vie. Voilà. Super. Ok. Je de toute me façon, il peut aussi. rester dans ta zone active, active si on a besoin d'un rappel sur ses caractéristiques. Voilà. Il a deux dés d'attaque. Et ça, c'est très bien. Et donc, je vais lancer mes 3 dés de combat. En ciblant, en espérant que le, dé le... le Goblin dévastateur je le détruise. Ouais. Eh bien, c'est bon. Juste. Tout juste avec... Et je vais garder le je vais garder le bone. Bah tu penses. Ouais. Toc Toc, alors c'est une semi bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on va se taper l'ami euh, la mi poisson. Qui va arriver oui. Alors c'est à la fin du tour de tout le monde ou c'est dès maintenant Ça c'est une règle non, non, non, non, pas C'est au début du prochain tour que les nouveaux ah, arrivent. Ah d'accord. OK. Par contre, on ne pourra pas le cibler avant que le tour 6 arrive. Ouais. Bon, de toute façon, on accélérera les choses si tout le monde est mort avant. Oui, je Ce sera des tours un peu vides. Pardon. Et donc, c'est à toi. Ok. Alors, il me reste... Euh... Je vais me débarrasser de Monsieur Wicken, parce que c'est peut-être aussi la cible la plus facile. Combien il a de points de vie 2... Ah, pfff. C'est un peu gâché, non Ou alors, je tente de faire, genre, un coup d'épée sur weekend oh, Ça change rien, en fait. C'est juste que je peux pas attaquer plusieurs cibles. Enfin si avec l'épée je peux choisir une autre cible justement. Mais avec mon attaque je suis obligé de faire tout sur la même cible. Donc j'ai un deck sur moi. Donc j'ai 4 dés à jeter. Ça va m'embête de jeter 4 dés si tu veux sur un machin qui a 2 points de vie. Donc non je pense que je vais m'en prendre. Ah, mais... Ouais je vais m'en prendre au gros. Euh, donc j'ai 3 dés d'attaque et j'utilise en plus ma blade qui revient dans ma main à chaque fois. Est-ce peut... euh, est que je peux... Voulais... que oui, je voulais tout lancer à la fois. Je peux pas juste attendre le résultat des attaques. Non mais bah, je vais tout lancer sur le jaune alors. Ok. Donc, euh, ah. là j'ai 4 dégâts plus. Oh, c'est un peu mieux que ça. 4 et de 6 en tout. Moins plein de choses, mais. Euh... Donc, moins 1 en défense. Ça fait 5. Et Hardy, j'ai déjà oublié, c'est pas encore moins 1. Ah, en fait, il prend, prend qu'un point. Ah, Hardy il prend qu'un point Ah, ouais. Ah mais pourquoi je me suis embêté à faire tout ça alors je croyais, En fait moi j'étais en train de regarder des règles donc je t'ai pas écouté je croyais que tu tapais des, complètement le dragon BT celui qui est à côté de toi et, euh, et en fait j'avais pas vu que tu avais ciblé le hardy parce qu'autrement je t'aurais dit bah oui mais le hardy tu vas lui faire qu'un point max de toute façon Ok alors on rebobine un petit peu j'ai fait mon épée sur le sur le hardy donc comme s'il a pris son point de vie et j'ai voilà. fait l'autre sur le dragonet comme ça il est mort c'est la meilleure option je vous clique sur mon innate voilà. C'est ça. Et bon, du coup, j'aurais même pu mettre un peu de défense, mais on va, on va pas abuser du rembobinage. Voilà. Et là, ensuite, eh ben, justement, c'est le Hardy. Et eh ben, le Hardy hein? il va jeter ses 2D. Hein. Ouais, un d'attaque, un de défense. Clear. Attends, il, Attends. Attaque toi, bah, il attaque toi, de toute façon. Oui, tout ça, il attaque moi. Ouais. Mmh. Euh, il attaque qui Il attaque le plus faible Eh ben non. Ah, bah il si va il attaque peu le... le Tiger. Il va ah attaquer bah, du coup, le. Il... Eh bah ben super, il va se prendre un lashback, ça lui fera les pieds. Ouais, non, le lashback n'est actif que si le tigre survit à l'assaut. Donc si jamais euh, il fait 2 sur son dé d'attaque, c'est foutu. Non, ouais, c'est bon. C'est bon. Par, par contre, contre, il, il fait 2 il oh, boucliers. Bon. Et tu lashback à combien, toi, tu ripostes à combien lashback à 1 Non, pas. Ok, donc ça veut dire qu'il lui resterait 1 de bouclier. Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc par contre... Mon tigre n'a plus qu'un point de vie. Et c'est... C'est nouveau tour. Alors, on, ah, on sort notre ami poisson. Et lui, il fait quoi submerge. Il a... submerge. Alors, submerge. Si cette unité... Ah, d'accord. En fait, s'il a besoin de se déplacer, à la place, il lance un D6 et il se place euh, à la ah, position poisson. Et il a deux points de vie euh... et il a deux dés d'attaque c'est un combat corps à corps. Donc là, il, il peut m'avoir, il est au corps à corps. Ouais. Mais j'ai envie de dire, tant qu'il grignote, il grignote pas le bateau. Voilà, exactement, c'est cynique, mais c'est le bon côté des choses. Et le, le plus chiant, d'un autre côté, c'est que pour l'instant, je peux pas le cibler. Puisqu'on est toujours couronne round 4, et je peux pas ouais. le cibler avant le ouais. round 6. Ouais, bon, ça va nous laisser le temps de finir tous les autres, là, si tu veux peut-être peut commencer. Est-ce que tu veux pas... Moi, et je vais essayer pire... le hardy avec un coup de tigre et un coup de guilli. OK. Parce que lui... Il lui reste que deux points de vie au hardy. Oui, 2 plus son armure, ouais. Ouais, bah c'est ce que je vais faire alors. Okay. Je vais pas utiliser mes dés. Je vais donc commencer par le tigre qui a deux en attaque. Donc je vais lancer 2 dés d'attaque pour le tigre. Sachant que de toute façon, je ferai maximum un point de vie. Ouais, c'est ça. Donc, euh, il perd 1 point de vie, de vie. Ah son... non euh, Il perd 1 défense et un point de vie. Ouais, ouais, que... c'est parfait. Hein. Ah, il avait combien en défense Il avait que un. oui, puisqu'il a pris 1 à cause du last back tout à l'heure. D'accord, d'accord, ok, c'est parfait. Et donc moi, bah, je vais lancer mes 3 d de combat pour l'attaquer. Euh, tu veux pas prendre un peu d'armure aussi euh, Parce que de toute façon... Tu... J'ai 4, 4 D, donc euh, je vais Ah prendre oui, un... oui, oui. Alors en défense, je vais voir en quoi. Hop. Ah, bah, ah bah super. Ah bah super. De toute façon, je lui fais 1 au hardy, donc il meurt. Puisque ouais. je fais 2 en attaque. Et alors si je garde les bones, ça me donne quoi 3 bones ah, je peux acquérir un dé de consommable de gilly de mon choix. Tu peux aller rechercher ton machin leg, là, je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est ça, mon... mon extra leg. leg, éventuellement, ouais. Bah, c'est ce que ouais. je vais faire tout de suite. Donc, je vais virer ce dé-là aussi. Et je vais reprendre ce dé-là. Voilà. D'accord. Parfait. Et ça, c'était mon tour. Donc, c'est ce à Ce fut ton tour. Ok, alors, bah, de toute façon, on n'a plus qu'à attendre. Euh, donc, je vais, bah, taper le, le pauvre... Euh... Le Pauvre R qui ne peut plus attaquer depuis tout à l'heure. Avant, je voulais me rapprocher, moi, sinon. Euh, arrête, ah, oui, voulu que du, tu pousses ton tigre. Ouais, J'aurais dû bouger avec mon ouais. tigre. Tant pis. Ouais. Euh, bah bon, ouais, bon, comme je dis tant pis. Euh, à moins que tu lui balances un slingshot bah, bah, J'ai que ça tire. à faire. Après, c'est pas exceptionnel, mais bon, de toute façon. Donc, je vais balancer un slingshot. J'ai fait un en mouvement. Ouais. Puis les autres dés, j'en ai pas trop besoin. C'est un des de toute façon. Ouais, non, je me demandais ce que je pourrais faire avec mes autres dés. Ah si, je peux aussi lancer mon épée, éventuellement. ça, ça fait deux, deux sources de dégâts. Ah, 200, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais c'est à distance. Alors, le Stingshot nous donnera deux. En plus, c'est pas mal. Oh, bon. Et l'épée nous donne un. Donc, ça fait trois en tout. Alors, comme il a été tourné, j'arrive plus à mettre le doigt sur le moins. Je m'en occupe si tu veux. Ouais. Enfin, j'ai essayé de m'en occuper. Ah, si, c'est bon. 5 4 Wow. Parfait. Donc, notre. Bon, bah, nous continue à regarder. Le pauvre, il peut rien faire voilà. d'autre. Le poisson. Le crène, il va nous taper dessus, donc. Il change pas de spot avant Tu, tu m'as pas dit quand il se déplace, il doit changer de spot Pas besoin de se déplacer puisqu'il est au combat et qu'il a une cible. Ah, bah oui, bien sûr, exactement. Malheureusement bah deux pour toi. 2 dés d'attaque. Alors, ouais, deux, malheureusement pour toi. Tu le fais là-haut ou tu le fais en bas Ça n'a pas d'importance. Ça ouais, mais... n'a pas d'importance. Fais-le ou bas ou Ouais. Bon, je sens que tu as été un assisté. Ah, ça fait 3 C'est 2 qui jettent. C'est 2. Et ça fait. Ça va. Un dégât. Un dégât et un os, ouais, Ça va. qu'il fait rien avec ses os, donc tant mieux. Ok, donc. Euh... Tour 5. Ah oui. Donc là, bah écoute, tu vois, on va pouvoir juste finir ce, voilà. ce, ce personnage-là. Ouais. Et puis, euh... et puis ensuite, on pourra tous se mettre sur le poisson. Voilà, on perdra un point de vie au début de la, du tour, mais on pourra pourra se poissonner la, la tronche. Mmh. Ok, euh, par contre, je regarde juste un truc, c'est de combien Puisqu'il n'a pas de dex, mon, mon tigre peut se déplacer de combien hmm. D'accord. Deux positions, ok, et ça ne coûte pas de dex. C'est parfait. Parce que du coup, pour éviter des emmerdes, je vais me déplacer de deux positions mon tigre ouais. en le mettant en arc pour attaquer euh, le gros, et lui faire donc deux, deux dés d'attaque. Ah, ouais, donc il est mort. Il est mort Ah bah ça c'est bien ça. Ouais. Ce qui nous laisse du coup un tour un peu blanc, puisqu'il n'y a pas grand chose qu'on va pouvoir faire, à part euh, bah, prendre plein de dés de défense quoi. Bah, je vais le lancer, et puis je vais lancer un dés de défense. Ça vaut le coup, tu crois, de perdre un consommable, sachant que tu as déjà 0 euh, os et que tu as peu de chances d'arriver à 6 Ouais ah, ouais t'as raison, c'est pas la peine. Je vais me prendre donc un de défense. Voilà, moi c'est bon. T'es facile à convaincre quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que j'étais pas convaincu par euh, ce que je faisais non plus, donc c'était un peu facile de me convaincre. <rire> donc, ok, bon toi. bah moi je vais venir ici et je vais donc, jeter deux. deux des défenses. Bah, Super fait. Quitte restait deux de dex, donc ça va. Ouais. Un bon, oh. un pas top. Oui, mais t'es à trois. Et trois, c'est juste le truc qui va pas. <rire> juste sur... Ah ouais c'est d'accord, après je pourrais toujours augmenter mon Sting Stone trois fois euh, en fin de combat. C'est vrai. ça C'est pas... pas inutile du tout, c'est vrai, c'est vrai. Au pire. Ouais. Bon il nous attaque tous les deux ce cochon là en plus. Hein. Ah mais oui c'est vrai qu'il cible tout le monde si c'est possible. Eh oui, alors vas-y. Donc du coup avec deux dé... On les jette à chaque fois ou c'est un, un jet commun Non c'est à chaque fois je crois. Hein. Non c'est un jet commun. un jet commun, d'accord. C'est un G commun et tu le résultat à tout le monde, si je me souviens bien. Bah zéro. Comment ça zéro Il a fait deux, deux bones Et ouais, deux bones. Et c'est très bien ça. On va donc prendre le point de vie dû à la fatigue, puisqu'on arrive au sixième tour. Tout à fait. Alors, les ennemis les prennent pas ou ils les prennent aussi Tout le monde les prend. Ah bah donc il a qu'un point de vie, ouais donc ça va être très vite vu en fait. Bah c'est le principe. J'ai déjà fait euh, pas... ton point de vie. Voilà. Donc, ah par contre, mon Tigre est mort, puisqu'il ne reste plus qu'un point de vie. Ah ouais. Goodbye. Bon bah ben, euh, je vais balancer la sauce en attaque, a hein, priori. Voilà, Et si oui. tu. Oui, t'as juste un point de dégâts à faire. donc... Euh... 3D. Euh, si je fais... Ou ouais, t'aurais même pu ne pas attaquer pour me laisser le temps de dépenser mes os pour que je puisse bouger mon slingshot. Mais oui, bien vu, bien vu, bien vu, j'avais pas vu ça. Oui, exact, exact, c'est mieux. Donc bah moi non, je vais. Comme rien ça. Faire. Si ça ne t'ennuie oui. pas. Hein. Non, non, bah, non, non, mais c'est tout à fait justifié, faut que tu récupères des des sling stones. Des sling stones, pardon, ouais. Voilà, et moi, du coup, je vais... Alors, ce serait dommage que je loupe, mais... C'est moi qui vais m'en charger avec mes 3D d'attaque et au cas où, je prends même le long blade parce que... Hein, je suis superstitieux. De toute façon, il revient dans ton... Voilà, ok. D'abord, il les morts. Bon. mais j'avais peur, tu sais, que je fasse juste les 3D d'attaque et que je fasse 3 fois 0 et que du coup... <rire> je Hop. Il est dead. Ok, donc c'est une victoire. Nous pouvons... Ah, pardon, je t'ai pris ton... Okay. Nous pouvons regagner nos pénates. Donc, en fait, on est allé très, très vite. Hein. C'est ce dont il faudra se souvenir. Voilà. Alors, donc, attends, parce que là, du coup, en tout, on gagne deux points de progression. Ouais, C'est-à-dire que sur la carte, en fait, on a dévalé comme ça pour arriver jusqu'ici. Et donc, on est juste à côté de notre lieu de rendez-vous. On est à cinq points de progression. Ah non, non. Oui, oui, si, c'est ça. Oui, c'est oui, ça, c'est okay. ça, ça. Et puis après, on a un lot de chacun et deux points de skill. Toi, ça c'est pas à jour, c'est 5 sur 8 alors qu'en fait c'est 5 sur 6 oui tout à fait euh, un loot chacun tu as dit, eh ben, c'est parti je loot vas-y donc euh, ben, moi c'est du heal tout simplement mais c'est hors bataille, mais du coup ça me permet de gagner un tour de récupération et du coup ça me permet d'enlever un dé d'effet de moi ou d'une unité adjacente, donc si jamais il y a du poison ou du weaken ou des choses comme ça, et ça a deux utilisations donc c'est pas mal pas mal du tout. Pas Et mal. le dé de Et skill. De skill. Euh... Alors il parlait de dash ou de kinei. Je te laisse. Alors est-ce que tu sais vraiment toi ce que tu veux faire parce que là à ce niveau-là ça devient un peu plus technique. Euh... Moi j'aime bien le wildborn born aussi. Ouais, je vais faire un multi arrow parce que le chiffre qui est indiqué sur le dé euh, indique le nombre de mes dés d'attaque lancés qui touchent aussi un deuxième body de mon choix. Ah c'est génial. Ouais non c'est trop bien. Donc ça je pense que multi arrow. Euh... C'est indiscutable. C'est un no-brainer, comme diraient nos amis américains. <rire> Est-ce que je peux faire sidestep Pas du tout. Il faudrait que je fasse dash avant. À dash, ça me permet donc de gagner deux points de mouvement gratuits. <rire> J'aime bien quand tu réponds immédiatement à ta question. Ouais, ouais, j'ai vu le. Après, deux points de mouvement gratuits, ça veut dire aller chercher un mec euh, qui tire à distance et qui casse les pieds. Mais mm -hmm. bon, en même temps, j'attaque à distance, je sais pas... <rire> non je vais plutôt prendre combat proficiency en gros c'est la contrepartie de mon bolo c'est à dire que ça me permet de booster une stat à moi ou à un, à un allié oui comme ça j'aurai un peu les deux tu vois j'aurai du plus et du moins c'est pas mal du tout ça en effet donc là on a tout looté oui on a tout looté. alors la nuit parce que ça la peut nuit falloir... ouais euh... Mais du coup si on se soigne on ne scoute pas Ouais. Moi, je, fais ça. Moi, je suis à 6. Oui, sur 7. Mais moi, à la limite, je peux ne pas me soigner parce que j'ai mon 6 bronze kelp. Si j'arrive à un point de vie, je l'utilise et je reprends tous mes points de vie. C'est vrai. Par contre, je vais te donner mes huiles. Parce que toi, c'était le seul à pouvoir être, avoir 6 en initiative. Donc, c'est mieux que ce soit toi qui modifie ton initiative. Donc, je te les offre de bonne grâce. Il reste 2 utilisations, c'est ça Ou 3 2. Oui, tu l'as utilisé une fois. Et j'ai fait une erreur, tiens tout à l'heure j'aurais pas dû perdre un point de vie puisqu'il me restait un buff else donc en fait moi je suis full vie oui. avec zéro buff else donc bah tant mieux je vais pouvoir scooter en fait. Ok bah toi tu scouts et moi je me soigne pour une fois. D'accord. Ah 3, bon bah c'est encore un body 1 du coup qu'on va scooter. Et c'est un mischief 1. Franchement regarde ce qu'on a vu, c'est pas le pire. Hein. Pour l'instant, euh, c'est pas le plus impressionnant, c'est vrai. Allez, au top. C'est vrai, c'est vrai. At the top. Et on est prêt pour notre cinquième journée. Alors je comptais normalement couper cette, euh, cette cinquième journée pour essayer finalement d'aller de, de, tout de suite au boss et de vous en montrer sans que la vidéo ne dure des heures. Euh, sauf qu'il s'avère qu'on est tombé sur un mini-jeu, on est tombé sur une grosse carcasse de crêle et on fait une espèce de concours en fait pour voir qui arrivera euh, à en. On extirper le plus de, euh, de, de bon nourriture bon et bon d'os ouais du coup ouais donc en fait on va chacun on a chacun notre petit compteur ici donc on a les trois attaques et un défense de Xavier moi quatre et deux et celui qui arrivera à avoir tout, uniquement des os sur tous ses dés sera gagnant euh, sachant donc oublie pas hein, évidemment après les résultats de déplacer les dés pour pas qu'ils soient ouais. rejetés euh, et du coup dès que tu es prêt donc c'est le celui qui va le plus vite il fait comme il veut il faut aller vite dès que tu es ça. prêt je suis prêt euh, quand tu veux trois 2, 1, c'est parti. Top Alors. 1, 2. Je vois qu'il y en a un chez Xavier. Est-ce qu'on peut relancer les mêmes en recliquant dessus Avant, ah je pense pas. En fait, il faut, il faut ah, relancer cool. à la main. Ouais, moi, je fais clear et je reclique. Ah, ah voilà. ouais Et là, il faut que j'en jette plus que deux. Par contre, il faut que tu diminues ton... Je oh, le fais à la main, moi. Je le fais à la main du coup. Je vais même les sélectionner. Ah c'est pas possible ça ah, je perds du temps, j'arrive pas à les sélectionner. Elle <rire> est plus que deux aussi. Voilà, encore un. Ça, ah ben voilà, oh il est là. Oh non Allez, allez, allez, un bon, un allez. bon, un bon, un, un. un bon, <rire> un bon, Un je te dis. Oui, c'est bon. Oh non, oh, si proche du but. Je les ai. <rire> T'as gagné. Ah, Franchement, ah. On, on, peut, on peut admirer quand même mon, mon abnégation, parce que j'avais beaucoup plus de dés que toi. C'est vrai. Dis et donc, je m'en suis sorti. plus facile à jouer en vrai que sur TTS. Hein, là, pour, pour le coup, coup. là, ouais, ouais. ouais Donc tu gagnes 5 et je gagne 2 en buff. Ce qui est bien bon. pour l'après. Ça tombe très bien, vu ce qui nous attend. Voilà. Même si et... quelque part, tu aurais, aurais presque pu faire exprès de me laisser gagner euh, ah, si je suis censé tanker. Bon, là on l'a joué legit, mais tu vois, tu peux voilà. aussi euh, t'arranger pour que celui bien. qui a le plus besoin de points de vie gagne. quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et par contre, on a juste un point de skill et un point de progression. Je pense que je vais, je vais quand même prendre la dagger, qui est le l'aboutissement de mon de mon métier de, comment ils l'ont appelé, de propeliste, ouais. euh, pour générer du saignement. J'avais d'autres options, mais finalement, je pense que je vais. C'est peut-être pas mal aussi d'aller au bout d'une d'une profession à un moment. Donc voilà, je pourrais déclencher des saignements et on revient à toi. Ah, je pourrais prendre le. Le dé de commande dans linguiste parce que ça permet de faire des effets sur mes créatures, sachant que je vais réinvoquer un tigre. Bah ouais, carrément. Euh, par exemple, Dive Bomb, ça permet de placer un pet adjacent à n'importe quel body et de lui faire 3 de dommages Alors le dé de commande, c'est le euh, 16. C'est le dernier. Mmh. Ouais. J'ai le droit de le prendre a priori, ouais, c'est bon. D'accord, ok. Bon, et puis faut pas oublier que j'ai plein de. J'ai plein d'équipements. Il moi va quand falloir s'en servir là, ouais. ouais c'est clair. Sachant qu'on est bien buffé, on a eu de la chance avec le, la chasse au poissons, ah, la chasse au crêle 11 points point de vie et toi neuf, ça devrait nous mener un peu plus loin quand même. Voilà. Sachant que c'est marrant puisque mon personnage fait aussi pas mal de, de crochetage et de choses comme ça, mais on n'est pas tombé du tout sur des, des loots verrouillés. Tant mieux, enfin tant mieux, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas oui. eu cette option là, que de tout qui de toute façon n'est pas nouvelle à Undertow, donc les gens ne seront pas déçus de ne pas nous avoir vu crocheter. Alors du coup, faut progresser à la sixième journée quand même. Absolument. Et là, attends, euh, comment on fait déjà encore je... chaque Voilà, voilà, c'est ça. Ok, donc on a avancé un petit peu à la mise en place du boss pour gagner un petit peu de temps sur une vidéo qui sera, je pense, déjà assez longue. On a donc, pour faire court, notre reine Goblin qui est ici, euh, et qui est gardée en fait, qui est protégée par un, un, un gardien gobelin qui va faire des allers-retours entre la, la zone jaune ici et la zone bleue, il va marcher en permanence. Euh, sachant qu'il attaque, il bouge après chaque unité et il attaque les unités à portée à... après chaque tour de chaque unité. Il attaque tout le temps en fait si quelqu'un est à portée. Sachant qu'on ne peut pas attaquer l'arène Goblin à distance et qu'on ne peut pas l'attaquer s'il y a le garde devant. Ce qui veut dire que il va falloir se défaire de ce garde avant de pouvoir s'en prendre au corps à corps à cette Goblin. Sachant que cette Goblin a une chance sur deux avec son dé de refaire apparaître un garde. Donc vous vous doutez bien que l'état euh, notre ami xavier notre ami Guili va essayer d'éliminer déjà toute la piétaille autour histoire d'être tranquille ça. et que je vais faire de mon mieux peut-être déjà pour entamer le garde puis la reine à, à, au mieux de mes capacités euh, pendant ce temps là ça on va lui bien. mettre évidemment tous les tous les malus à cette à cette reine goblin c'est ça euh, et là euh, je veux euh, dire que les dés de compétences vont fuser ouais parce qu'en fait ça sert à rien de mettre des malus sur le garde comme il y en a d'autres qui vont apparaître après finalement ce serait un peu gâché. Donc, en fait, moi, en gros, mon rôle, ça va être surtout d'essayer de contrôler la foule pendant ouais. que toi, tu vas essayer de trancher la gorge de la, de la reine. Voilà, en voilà. toute amitié. Hein. Avec, toute je l'espère, ton concours en fin de, en fin de combat. Ah, J'espère bien aussi, sachant qu'à priori, le Goblin's Guard, on ne s'en débarrassera jamais, en fait. Non, on peut tenter de. Bah, de toute façon, il faudra... si, pour attaquer la reine, il faudra commencer à. Il faudra tuer le Et premier, donc, mais il y en a d'autres qui vont revenir après. On assez rapidement avec le. Ouais. Voilà, avec. Euh... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc Et on pourrait ça, faire tant... un petit... Ah, attention, précise... précision importante. Tant qu'il y a un Goblin Queen Guard sur le Battlemat, on ne peut pas battre la Goblin Queen. Oui, c'est ça. Donc faut vraiment s'en débarrasser de lui. Ouais, donc ça va être ma... une de mes cibles principales, voire cibles principales. Alors moi j'ai le camo, le camo qui me permet éventuellement de euh, augmenter ou de diminuer le Body Points de la BQ. Évidemment, je vais l'utiliser. Alors, il faudrait que je fasse beaucoup, parce que là, on est à combien on est à, 12. on est à 12. Si tu faisais moins 2, ça ferait 10, ça ferait 2 fois 5, ça permettrait d'être tranquille sur Ça ferait 9, ça ferait 1 seul 5 et 4 1. Ce serait pas mal non plus. Bon, allez, allez, à allez. C'est quoi Plus ou moins 1. Bon, bah ça fait 1. On que va descendre à 11, hein. Ouais. ouais. Bon, bah c'est toujours ça de gagner, hein. Ok, donc on est à 11. <rire> Regarde-moi cette... cette pile de jetons de santé, quoi. Ah, ah. Ouais, ça va être là, euh... les ça va chier. Et en plus, <rire> ils attaquent tous les deux les deux à distance nous attaquent nous deux à chaque fois en fait. Bah tout le monde les trois à distance même attaque euh, nous attaque tous les deux. Alors la Queen elle est en 5 en initiative. Ouais, <rire> on va manger chaud là. Hein. Il est en 3 et l'autre il Allez. est en 5 aussi. Le dragon il est en 5 aussi en vert. Ouais. Et nous on va voir où on se situe là-dedans. Alors j'ai non, j'ai plus rien. Oh, oui, c'est toi qui pourras lancer peut-être. Je savais donner mes huiles. Pour essayer de faire un 6, c'est le moment, hein, de toute façon. Ah oui. Un cinq. Bon, moi, bah, je peux six, pas cinq, Je peux quand même passer devant eux. C'est bon. Bon, bah, ça suffit, alors. Ok. Ouais. Et moi, je jouerai dans les derniers, malheureusement. Ouais, et ça, c'est pas drôle. Non plus. Alors, on recule. Tous les deux, pour pas se gourer. Ah, tiens, j'ai rajouté un... Désolé, j'ai dû rajouter un... un... Une santé à la queen. Voilà, ah, c'est ouais. ça. Allez. J'ai appuyé sur plus euh, ah oui d'accord ok. Minutes. Bon, eh ben, on est mal barre. Où est-ce qu'on va se mettre Donc moi, j'irai direct sur le garde, en fait, on va dire ça. On va dire que moi, je l'élimine et j'essaie de tabasser euh, ouais. Madame Soleil, et peut... Puis, bon, toi, tu peux me mettre n'importe où, puisqu'après, c'est des baddies à distance qui vont te taper dessus. Je vais targeter en dernier, puisque tu seras plus près que tout le monde. Ils attaquent à tous à plusieurs, hein, donc, de euh, toute façon... Euh... Alors, les, les deux à distance, ils attaquent tout le monde. Les trois, ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas faut pas niaiser, quoi. Non, là. <rire> et c'est le moment, je pense, peut-être d'arroser un peu large avec ton, ton multiple shot, là, non bah Oui, mais c'est Début, sûr, tu vois, pour commencer. t'invoquer va... euh... mon tigre, parce que du coup, ça sera lui le plus faible, donc il va euh, nous permettre à l'un de nous deux de ne pas prendre de tir pendant un tour. Mais par contre, il va aller au casse-pipe et il servira à rien ouais, ouais c c pas tout, dur, On va euh... pas attendre, ouais qu'il soit efficace à la fin peut-être. Ouais, c'est peut-être On un peut tanker de... un peu, là on a plein de. On a plein de buffs. Alors par contre j'ai. Oui, le truc c'est que j'ai quand même que 4 en Dex Donc je peux lancer ouais. que 4 D ah, Alors bah écoute, tout euh... de suite avec mon... mon jet de piercing arrow, qui peut faire jusqu'à 5 points de dommage d'un coup. Tu veux pas le garder pour l'arène quand on se débarrasse du garde Paf, tu mets la grosse flèche. Bah, c'est à dire que le truc, c'est que ça va nous prendre tellement de temps de nous débarrasser du reste, ça me fait un peu peur parce qu'ils ont tous 6 en santé, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais, mmh. ouais. Bon. Est-ce que je fais le multi-arrow tout de suite Bah, si t'arrives à toucher, t'as le droit de combien de cibles Ah, ça dépend en fait, c'est ça. Ça dépend du dé, ça peut être entre 0, enfin entre 1 et 2. C'est-à-dire 2 je... en tout, ouais 3 en tout du coup, c'est ça pas, pas, de cible, pas de cible, combien de dés d'attaque j'utilise pour une deuxième cible Pas tout à fait pareil, ah, tu vois. Ah ouais, donc tu, du coup tu pourrais t'en prendre 2 du fond. Qui sont quand même les plus pénibles, après on n'aura plus qu'à qu dire ah, à sortir. Tout à, fait, quoi. tout à fait, tout à fait, ouais ouais. Okay. Tout, à fait, tout à fait, Donc en fait, si je lance, ça me fait un dé de compétence, donc j'ai plus que 3 dés à lancer, et du coup je lance mes 3 dés d'attaque. T'as pas besoin de défense, c'est l'avantage, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc euh, je vais d'abord lancer mes dés d'attaque et après je vais lancer mon dé 2 Donc là d'abord je cible qui en premier euh, Kung, oh, Compound, il est quand même. Bah, le dragon il va gagner des points d'attaque à, à chaque round, donc faut vraiment le ouais. tuer en premier, lui. Je suis d'accord. Donc je lance 3 dés d'attaque. Oh mon dieu. Oh là là là là là Bah du coup tu vois, je pense pas que je vais utiliser mon dé de compétences là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça change en fait Bah parce que je ferai qu'un seul point. Ah tu peux, un... tu réutilises les mêmes dés en fait, d'accord, oui donc oui clairement, clairement. Ouais, ouais. Voilà, c'est-à-dire ouais. qu'un dé, dé lancé est utilisable aussi sur un autre. Ouais bon donc, on va attendre que tu un fasses point sur lui. tu l'as en... enlevé, c'est bon Ouais c'est fait, ouais, ouais. Euh, au suivant, bah, c'est Madame la Reine, qui, je crois, ne bouge pas, si euh, Bah non, parce qu'elle a la distance. Bah oui. Imbécile. Et donc elle euh... en fait. Un D1 un et un. Ah ouais, bon. Ok. Bon, pardon, pardon, pardon. Bon. pardon. Euh, si je regarde bien, le garde. Euh, après each unit's turn, guard must move exactly one position to. Ah beat. oui, il va bouger à chaque fois et attaquer. Donc là, il, là, il bouge dans mais il attaque personne. Dans l'autre sens. Il va dans l'autre ben sens. Bien. Regarde. Ah merde D'accord. C'est bizarre, ils s'en éloignent. Fait, ils attaquent pas. Ah ouais, ouais, ok, bon. En fait, ils patrouillent, quoi. Euh, ouais, ouais, je vois bien, je vois bien. D'accord, bon. Eh ben, très bien. Euh, donc, 1 et 1 pour notre euh, notre reine. Plus son dé. Plus son dé, c'est-à-dire Bah, le dé de son, son dé de compétence. Ah, mais oui, mais bien sûr. Parce qu'autrement, la fête n'est pas assez folle. Oh, tu me diras là on peut espérer ah merde alors donc elle met une bombe la vache elle va faire si dommage faut juste que je bouge avant heureusement je peux bouger ce que le oui, plus mais fort c'est moi la moitié de dommage aux adjacentes positions donc elle va le mettre à côté va bah, sur le ouais, le plus ça. fort c'est ouais. nous deux donc on va dire que c'est moi ouais sur toi c'est sur moi Ouais, die on position with strongest opposing unit. Le D reste là. même si l'unité se déplace. Donc c'est à dire que je suis sûr de les prendre, donc il faut que j'aille me rouer dans la mêlée en fait. Ben, faut que tu te déplaces d'au moins deux, ouais. Ouais, parce que là du coup, elle, elle a la finition... Alors attends, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait un dégât et un bouclier. Un dégât, je vais le prendre, j'ai encore beaucoup de buff. Ah non, c'est toi qui as beaucoup de buff. Ouais. Ce serait mieux qu'elle t'attaque toi alors. Ouais, ouais. vas-y. Ok. Baisse-moi d'un, voilà, c'est ça. Ok, ok. Ok, bon, bah, je vais ouais, je vais essayer d'aller me mettre au plein milieu de tout le monde pour pas être le seul à, à souffrir. Mais si, soit, doit... en effet, ça va être assez, euh, assez costaud, quoi. Non mais, tu... non, mais le dé, il reste. Toi, tu bouges, mais le dé, il reste. Il ah, j'avais ton... compris, il reste sur moi. D'accord. Donc, c'est... Puis toi, t'as pas besoin de bouger non plus. Très bien. Ok, ouais, super. Bon, moi, je serai pas adjacent, donc, en fait, son dé ne servira à rien. Ouais. Par contre lui il revient il m'attaque, je suis pas sûr d'avoir pris la bonne position pour commencer. T'as pas bougé du tout, t'as rien fait pour l'instant Ah oui mais non, parce que c'était la reine, bah oui, bah oui, et donc il attaque. Ouais, ouais j'aurais pas dû me mettre là en fait. 2, 3. 3 d'attaque et 1 de défense. Plus un poison. Et un poison. Donc il me met 3 dégâts. Et c'est tout. Et du poison. Ah. Oh là là, on va se faire wipe <rire> quelque chose de bien. Euh, poison. C'est tout ce qui est fait est fait. 3, 4, il a le poison. Voilà. poison. Donc, je poison. le mets encore une fois sur mes cases actives pour une raison de gain ouais. de place. C'est ça. Ok, donc lui, lui, lui joue pas, enfin il joue tout le temps. Donc 5, maintenant c'est au vert. Donc le vert, il s'en prend à tout le monde. Là, là, là. Il jette un dé d'attaque sur tout le monde. Et un, et un dé de défense. Ouais. Donc on va commencer par moi, allez. Un et un. Bon, je reprends un dégât. Et il se place un dé de défense. Voilà. Et toi Attends, parce que... Euh, euh, ah oui, c'est ça, ça, oui, c'est ça. Ouais. Et toi, tu Alors... prends deux. On t'as encore un petit peu de buff else mais euh... ah non j'essayais je de t'aider je voyais que t'étais en difficulté voilà c'est ça donc c'est au vert euh, non viens le faire que... attends parce que le garde bouge oui mais là le vert vient de jouer donc le garde bah, il retourne voilà. à droite donc du coup mmh. plus de danger et c'est à moi donc moi oui. j'ai tout, à... tout intérêt à me décaler le plus vite possible Ouais, voire bloqué. même de 2, parce que euh, sinon, je vais prendre le blast de l'explosion. C'est ça. Donc, je vais parce aller ici faut... pour l'instant. Non, mais attends. Ce qu'il faudrait... Si, si, si, si, il hein, y a une technique. Ce qu'il faudrait, c'est que en gros, puisque là, elle a utilisé son dé. Elle, euh, le, le dé va rester là jusqu'au tour prochain, où il explosera. Ce qu'il faudrait, c'est que tu l'affaiblisses, et que moi, à mon tour prochain, j'essaie de cibler justement, le garde, pour tuer le garde et que toi, en même temps, t'es suffisamment affaibli la... la queen, parce que si on tue la queen, on a gagné. C'est pas besoin de tuer tout le monde. Donc, je peux tenter... Ouais, bon, si je fais un... Bon, allez, de toute façon, il faut tenter un truc un peu osé. Donc, je vais aller ici. Ok Donc, donc la bombe, elle reste là. C'est ça. Je vais donc jeter le decoy. Alors, j'ai utilisé mes deux points de gratuites gratuits pour me déplacer. Donc, un pour le decoy. J'en ai combien tout j en tout J'en ai... Non, un point de Ah euh, Oui, pardon. Oui, donc il était déjà là. Donc il m'en reste 4. Euh, donc un ici. Et tu veux quoi Que je tape quoi Le garde, c'est ça Ben non, moi j'aurais plutôt vu euh, d'affaiblir toi la queen. Parce que moi, au tour prochain, je vais essayer de mettre le gros, le gros tir euh, sur le garde. Et éventuellement avec mes dés d'attaque derrière de manière à le kill en one shot. Et si toi, tu affaibli suffisamment la Goblin Queen, il ouais. y a peut-être moyen de la défoncer derrière. Mmh. Ça sera okay. extrêmement chaud, ça passera sans doute pas, mais je me dis que, bon, euh, voilà. quoi. Au pire, je lui mets un saignement en espérant que ça réussisse. Comme ça, je voilà. la drain. Et le reste, je le mets quand même en défense, parce que sinon, euh... sinon je ne sais pas ce que je vais devenir. Ouais, ouais, ouais. Parce que là techniquement il te restait. T'avais.. il me reste 2 dés là. Hein. T'avais 5, parce que tu as déplacé 5 et il te reste 2 dés, ouais, ouais, bah ouais, oui. Il me reste 2 dés, donc soit je, tu vois, je j'essaie de mettre un malus sur quelqu'un, mais. Ouais, je sais pas, mais ta long blade a fait combien en dommage, le max Un ou deux. Et c'est elle fait ouais. surtout un. Parce ouais. que sinon. Ah attends, si je mets le bolo, le garde il bouge plus. Le bolo, c'est moins 1 en déplacement. Ah mais c'est une chance sur deux quoi. Ouais. Mais ça se tenterait pas mieux ça encore que le truc parce que là par s'il bouge plus on est quand même sacrément tranquille. C'est pour toute la partie ou pas Je sais plus, qu'est-ce qu'on qu ouais. qu qu disait Ouais, bah, c'est pour si la pas, partie. Si tu, bolo, si tu lui fais moins 2 en attaque, le garde, il devient un peu moins dangereux. <rire> ouais, l'idéal c'est ce qui bouge plus comme ça au moins euh, bah il nous embêtera plus quoi. Allez, on va tenter ça plutôt. Ouais. On va essayer d'avoir de la réussite là-dessus. Alors, je commence. Et donc, deux dés de défense. Hein. Je pense que c'est plus safe ouais. dans tous les cas. Hein. Donc, un stock. Deux dés de défense. Trois, ah, c'est correct. ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, le saignement. Un saignement. Donc, elle prend un dégât par tour. Un dégât critique, hein, les true damage. Et euh, ça, alors ça, ce serait le, le truc qu'il faudrait réussir. Il ne bouge plus. D'accord, ouais. Puisqu'il bouge d'exactement un, euh, un départ tour. Ouais. Donc là, finalement... Et ça je... reste pour toute la bataille, oui, c'est bien. Ouais. Alors, je vais peut-être manger un peu chaud quand même. Alors, ça aurait été mieux le paralyser à côté de la bombe, mais il ne faut peut-être pas trop en demander non plus. Euh, donc, mon tour est terminé. Le gars ne bouge plus. C'est donc au violet qui nous ça. attaque tous les deux à distance. À distanci... En distanciel. Donc, il jette 2 oui. et 1. Et Mischief, j'ai déjà oublié. Ah oui, il enlève des... Euh, donc, en fait, il m'enlève, mais... C'est au début de la bataille euh, le, mischief, le truc va m'envoyer Il va m'enlever un bouclier, finalement. Il euh, n'y a pas marqué au début de la bataille. Alors, c'est après la phase, alors, du coup. Oui, oui. Et donc, c'est toi qui choisis le dé qui l'enlève. Ok. Donc, pour moi... Oh, parfait Ah bah oui, ça va. C'est pas trop mal. Et pour toi... Ça bien mais t'as plus de vie. Oh ça va encore, un dégât. Un dégât, ok. Et bah je vais dire qu'il m'enlève donc mon petit bouclier évidemment. C'est ça. Ok, le gars ne bouge toujours pas. Nouveau tour, round 2. Ok. Et c'est à moi en premier, alors. Donc euh... là c'est ton moment là, hein Parce que lui, si voilà. on le tue.. Si on le tue et qu'il y en a un autre qui rapparaît, il est tout neuf. Et là on n'est pas dans la. mouise. Ouais, il est tout neuf, il peut se déplacer, il a pas de malus d'attaque, euh, tout ça, tout ça. Alors, techniquement... Techniquement, euh, j'ai 4 D, Donc, je lancerai bien mon Piercing Arrow. Oui, c'est sûr. Et je le Multi-Shot. Le Multi-Arrow. Ouais. Multi mm. Parce que si jamais je réussis des jets, je peux rediriger des tirs sur la Queen. Sur autre chose, oui. La Queen, si elle est touchable... Oui, si, oui, oui, oui. Ah, le truc, c'est que je vais pas donc pouvoir le... Ah bah si parce qu'avec le tir perçant et mes jets d'attaque je peux peut-être faire plus que 6 points de vie si j'ai de la chance donc ça ouais. ferait ça ça plus 2 dés d'attaque ouais il a que ça hein. ouais non ça paraît bien ça me paraît bien alors pour le fun je vais d'abord lancer juste les dés d'attaque pour hurler ça Va, oh. 3 Écoute, 3 c'est pas dégueulasse parce que du coup, alors du coup, ensuite je vais lancer le gros Keller, donc ça ça, ça, ça, ça se rajoute, c'est ça, ouais, c'est des dégâts ça, en plus. Le en fait, arrow, ça fait, c'est ça, exa exactement. Ok, ah non, ah putain, j'ai mal lu. En fait, en fait, la piercing arrow ça ne fait que les, ah, que sur les dégâts la sur défense. la défense seulement à la défense. Donc ça ne sert à et rien. Il a, du tout. Il a rien un de défense Ouais, non même pas, il a rien en défense. Non il a rien, bah alors du coup je l'utilise pas et je relance un autre dé d'attaque. Mmh, ouais. Dans ce cas-là, c'est quand même vachement mieux. Ah ouais j'aurais dû m'en douter, c'était beaucoup trop violent autrement. Mais attends, je les bouge parce qu'autrement ils vont être relancés. Et donc j'en relance un. Okay. oh 5. Joli. Je l'aurais cinq... pas tué. Non tu le tueras pas malheureusement. Mais alors attends, ça maintenant le multi-dice. Donc il faut que tu le jettes oh, ouais, je pour vais. faire un. Bon, Donc non. je peux réutiliser un dé sur une autre. Un de mes dés sur une autre cible, si je me souviens bien. Multi-arrow. C'est ouais. ça, un deuxième body de mon choix. Donc évidemment, je vais faire 5 sur le garde, et je vais faire 2 sur la queen. En fait c'est bien parce que. Tant que la Queen n'est pas complètement affaiblie, il faut pas que le garde meure. Ouais, c'est vrai. Et puis il faut quand même ah, gérer le problème, c'est les irritants, c'est les deux autres là. Ouais. D'ailleurs, au fait, euh, vu qu'on était au début du tour, le, ouais, le dé a explosé, explosé la bombe a explosé, ouais, mais ça ne sert rien. Mm. Donc elle reprend son dé. Donc c'est à la Reine hein, qui va donc faire son jet d'attaque puisqu'elle a déjà un bouclier. Donc un chacun, c'est ça Ouais, chacun. Ouais, plus son oh, dé ouais. compétence, bien sûr. Ouais, on le mettra après, pour le fun. Donc, un pour moi et un pour toi. D'accord. Bah Moi, je suis toujours dans mes buffs, en fait, hein, finalement. Ah ouais, ils, ils ont pas... Aurais dû... Sans rire, t'aurais dû me laisser gagner au truc du poisson parce que... <rire> c'est vrai, c'est vrai. que moi qui ramasse le plus. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, son dé, au pire, elle met une bombe qui serait de ton côté. Donc, bah ça te laisserait l'opportunité de bouger. Ouais, c'est ça. Donc bah tu vas être obligé de bouger un petit peu quoi. Ouais. Et... Parce que pas si dramatique que ça. Un petit peu dramatique non, que... semi. Voilà faut que je bouge de deux cases quand même. Ouais. Et là et là et là et là et là et là. Et là, là, là c'est le vert qui nous attaque maintenant. Donc le vert c'est lui celui qui a ouais donc compound. Et là ça va commencer à piquer parce que je suis et quand même peut-être pas trop et loin de ouais, la mort. Hein. Donc de deux pour moi. Ça fait deux. Ah donc tu vois j'ai plus qu'un point de vie déjà. Hein. Ouais. Et pour toi, 3 Waouh donc j'ai plus de boeuf et je perds 2 points de vie. Donc là de toute façon ça va être. Euh... Mais non, là, est est mort là. On est mort. c'est mon tour. Peu. Non pas sûr. Pas ah. sûr. Bah il suffit juste de. Moi je vais peut-être mourir mais toi tu peux finir la reine juste après. Bah, la reine d'ailleurs on a oublié de lui enlever là, son point de vie. La non, je euh... peux pas. Je peux pas, moi. Il faut que je sois adjacent à la reine pour la tuer. Bah, tu vas y aller. Attends, par euh... contre, il y a un truc qui est bizarre. Elle a un, un, elle a un, bouclier. Tu as mis, tu avais mis des dégâts, non Donc, euh, en fait, elle aurait pas ah, dû le prendre. Euh, Mais bah, comme on a ai... oublié de lui mettre son ai... saignement, ai... du coup, ça compense. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh, ok. Parce que là, c'est à moi. Moi, je peux tuer le garde déjà avec mon long blade, qui est un dégât garanti, donc j'ai même pas besoin de le jeter. Exact. Donc le garde meurt et euh, donc il me reste 5 G. 5 G sur la reine. T'as pas moyen de faire 5 dégâts la reine là Aussi je pense. Non, 4 dégâts, il lui reste 4 points de vie la reine. Ouais, si. Je pense que c'est jouable. Donc lui il est mort en lui gros. Lui est mort, hein, attends. Lui. Alors du coup on va l'enlever proprement. Voilà. Bah, T'aurais pas si dû parce que s'il revient la prochaine fois, euh, il n'aura pas rechercher. le temps de revenir. Soit on l'a tué, soit <rire> on a perdu je pense. Allez, 5, donc il me faut 4 dégâts, c'est ça Pourquoi 5 Ah oui, non, j'ai pas sais autant, j'ai que 3 des attaques. t'as pas des slingshots Si, si, je vais faire des slingshots. Alors, alors, désolé, on est un petit peu dans le rush de fin. Euh, j'ai oublié par exemple d'utiliser mes 2 dés de défense, donc en fait, j'ai 2 ah, oui, points de plus. Oui, j'ai fait oui, un voilà, peu n'importe quoi là sur la fin. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, sachant que c'est moins évident sur TTS quand même d'avoir de, ah, de, oui, oui, une oui, vue globale surtout. Bien. Ok, bah on, reste à... on reste où on en était, donc avec 3D d'attaque, mais du coup, je ne pense pas que je la tuerai. Je peux ah tenter. Bah si un, si un bon G, si tu as un G chanceux, parce que tu fais 2-2-1, par exemple, elle est morte. Hein. Je vais tenter aussi mon ça, là. C'est-à-dire mon boost, mon boost de, de stade, pardon. Je verrai bien qui je le donne. C'est le déviolet, là. Ah oui, mais il y en a 3 des déviolets. Il est numéro combien est Celui que je viens de lancer. <rire> Tiens, je te l'offre c'est gentil je te laisse regarder ce qu'il fait par contre mais après oui je pense que tu jettes un dé oui, c'est le d5 c'est le d5 donc c'est le combat de proficiency et as eu quoi comme symbole un dé t'as eu un D en symbole tu peux augmenter ta stat de dex de 1 pour le combat ah ouais dommage bah, si t'étais tombé sur euh, l'autre avec l'épée tu augmentais tes dégâts de 1 ouais de toute façon j'aurais pas pu l'appliquer là donc je te l'ai donné, tu auras un Dex de plus, parce que moi je vais peut-être mourir. J'ai mis 3 dégâts à l'arène, donc il lui reste plus qu'un point de vie. C'est ensuite au violet de jouer, oui. qui va lancer donc deux dés d'attaque, et qui a mischief, ce qui pas grande importance. Donc deux chacun. Pour moi, vais-je mourir Non. Je prends un dégât. Et pour moi Et pour toi me demandes-tu. Un aussi. Bon, là, je suis à 4. 000. Et son Bones ne fait rien. Par contre, on doit mischief, c'est-à-dire défausser un truc de la... Ah, merde, du coup, tu perds le... Ouais. Ça va pas dans le loquet, ça, d'ailleurs Attends, ça serait peut-être mieux que ça... Ah qu non, dans la kive. Bon, bah, tu le perds, alors. Tu ouais, vas pas bah, du tout tant... le donner. <rire> tant pis. Tant pis. Bah, tout à fait, tu l'aurais perdu aussi, parce qu'il fait mischief sur nous deux. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, c'est à toi, et donc, normalement... Alors, si tu arrives attends. à galoper. Ah, mais alors là, la bombe oui. explose déjà. Donc tu prends déjà 3. Trois... Ah bah, t'es mort. Est-ce que. Attends, attends, attends. Euh. At start of next round. Ah oui, elle me fait 6 et je meurs donc. <rire> ah, merde. Ah, merde, <rire> ah merde On, on, va, mis, ça, <rire> on oui. va perdre là-dessus. On va perdre là-dessus et sur le piercing qui sert à rien. C'est les deux, les deux facteurs. Bon bah écoute... En fait, c'est que je croyais que la bombe se déclenchait au début du tour de la queen. Mais non, il, se dé... il, dé... il explose au début du round. Et ouais. Donc, Et donc euh, je... voilà, avant que... Que... avant que qui que ce soit euh, ne fasse quoi que ce soit, elle explose. Puis moi du coup, je survivrais pas parce que elle, elle, dé... elle, déjà, elle me jette un dé. Merde. Elle me jette un dé et même si je m'en sortais, ce qui est le cas. Ah, de toute façon après t'as encore euh, l'autre. Alors là déjà elle jetterait son dé à elle parce que ça se trouve elle ferait. Ah ben non elle est morte. Elle a un saignement. Bon. Le saignement dure toute la partie Ouais. Donc elle est... est morte juste après t'avoir tué. Ah bah ben, du coup on a gagné. Du coup on a gagné. Pas une super belle victoire, pas très propre, quelques erreurs de règles, une victoire. Ah, c'est vrai, ça, le blitz, ça dure toute la bataille, J'avais pas vu ça. Ça, c'est très bien, bravo d'y avoir, hein. avoir pensé et de l'avoir appliqué. Bah, merci, euh, ouais. Ouais, ouais. Joli, joli, joli. Bon, on va pas faire une conclusion de 3 heures, parce que la vidéo fait déjà 3 heures, mais euh, ah. en conclusion, je te laisserai le mot de la fin, euh, à mon sens. En termes de difficulté, pour ce qu'on a vu là, on n'avait pas pris un méchant trop trop costaud euh, ça se vaut ça équivaut ce qu'on peut avoir en, en sensation sur la Core Box. Par mmh. contre, pour moi, l'intérêt maje... pas majeur. Il y en a sûrement d'autres aussi que je connais pas encore puisque je vous rappelle que je n'ai pas ma boîte. Un des vrais intérêts, c'est les nouveaux personnages qui vous le voyez. Et même si encore une fois, on s'est trompé sur certaines choses, on a un peu louvoyé. Il y a quand même euh, pas mal de stratégies de de combos, de, combo, de, de, de synergie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De synergie entre les nouveaux personnages. Pas mal aussi de choses à faire quand on joue en solo et qu'on ne veut pas juste atteindre un gros tank ou juste se soigner tous les tours. Exactement. Donc pour moi, il y a énormément de choses à faire, et je laisse Xavier, euh, dans les mots de la fin, peut-être une analyse plus fine, de, par, <rire> de la part de quelqu'un qui euh, finalement que ouais. j'aurais traîné comme un boulet toute la partie. <rire> mais va te faire voir. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, du coup, en étant à deux joueurs comme ça, je pas ressenti spécialement l'urgence de d'utiliser beaucoup d'animaux. Je pense que si je jouais en pur solo gilly ça serait automatique, quoi. Je prendrais les animaux tout de suite parce que ça ferait une présence sur le plateau de jeu qui serait bien plus importante et qui me permettrait de moi de m'économiser certains tours et de pouvoir arroser derrière. Donc ça c'est intéressant. Euh, c'est dommage -ce qu'on n'ait pas. Pardon, pardon pendant... je remonte juste là-dessus. Oui Je remonte juste là-dessus. Ou est-ce que peut-être il euh, n'y a pas une autre voie à, à exploiter avec gilly qui est de, de maxer ses stats animaux pour pouvoir le booster à mort et du coup même euh, toi même là deux comme ça tu pourrais peut-être en faire des gros monstres mais euh, tu en, en fait. vois en, en, en te spécialisant là dedans c'est peut-être aussi une autre option voilà tout à fait tout à fait bah je regrette de pas avoir invoqué mon tigre pour euh, pouvoir utiliser justement le dé de commande qui aurait pu être euh, qui aurait pu être intéressant sur certains trucs hein, mais euh, j'ai pris une autre option parce que je croyais que ce dé de, de piercing arrow Faisait des dommages alors qu'en fait il n'était efficace que contre les défenses. C'est vrai c est c est le lit, beau, 5, 5 fois 2, En voyant le, le, le, nom du, le nom du dé, hein. c'est... voilà. Euh, mais c'est dommage, quoi. Du coup, c'est en fait le Pjassin' c'est une flèche de préparation de terrain, quoi. D'abord, tu lui enlèves son armure, et après, tu tapes en vrai, quoi. Donc, si euh, je peux voilà. me permettre, as peut-être manqué un peu de Dex aussi, sur la fin. Oui, sans doute, sans doute, sans doute, sans doute. Bah, du coup, tu vois, j'aurais peut-être pas pris le Piercing euh, Arrow, oui, si j'avais bien vu. Et à la place, j'aurais peut-être pris... Mais en même temps, moi, je trouve que je manquais d'attaque. J'avais que ouais. 3 en attaque. Je trouve que c'est pas... C'est pas énorme pour Gilly. Hein. Faudrait... Faudrait un peu plus. C'est la beauté de ce jeu, hein, de pouvoir refaire le match après, et du coup, rejouer différemment la fois suivante. Est-ce que... Suivante. Est-ce que le... ton extra leg est-ce que tu en as vraiment profité Est-ce que t'aurais pas dû... Tu vois, là, tu l'aurais utilisé. Tu aurais peut-être eu 3-4 Bones. T aurais pu faire broadhead permettait d'infliger 5 dégâts à ta cible tout à, fait. tout à fait il y a plein de choses, on peut refaire le match dans tous les sens c'est ça qui est intéressant pour une prochaine partie tout à fait, C'est, euh, je dirais que c'est pas frustrant C'est tu te dis, bah tiens finalement ça a pas aussi bien marché que je pensais donc du coup mmh. j'essaierai un autre truc la prochaine fois c'est vrai ouais. et ça c'est très très très très intéressant tout à fait. Merci en tout cas à ceux qui, euh, qui nous ont suivis jusqu'au bout, hein, qui voulaient voir euh, jusqu'où on irait. On s'en est sorti. alors c'est marrant, c'était un petit peu le cas aussi sur ma, ma review de juin 2022. Euh, on s'en est sorti sur le fil, un petit peu sur un, un coup du sort, malgré encore une fois quelques petits errements. Euh, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était pas une vidéo règle. On mm. a fait deux, trois petits oublis, mais globalement, je pense que vous avez bien saisi le, le feeling, l'intérêt de cette Undertow. Merci Xavier de m'avoir accompagné, et surtout, vu l'heure qu'il est chez toi. <rire> Oh, merci. Quoi, quoi, non, est... merci, tu peux dire des rien ouais, est... Il... Voilà, il est minuit et demi, c'est pas dramatique hein. ça va, bon. ça, ça va, va ça vrai. Vrai. <rire> mais merci de nous avoir accompagnés quand même et de m'avoir permis d'en de, euh, apprendre plus plus vite sur cette Thundertow euh, je vous donne rendez-vous tous très vite pour reparler de ce jeu et de bien d'autres on a un mois de février assez chargé Xavier vous c'est une bonne nuit et à vous tous, je vous dis à très bientôt